Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une extension incroyable Nous avons parlé de WoW Classic précédemment euh, Et bien aujourd'hui il est temps d'attaquer la première extension de World of Warcraft à savoir Burning Crusade Alors évidemment il sera l'objet aujourd'hui dans cette vidéo euh, surtout on va, on va prendre exactement le même schéma que pour WoW Classic Enfin WoW Vanilla pardon C'est à dire qu'on va revenir sur la trame scénaristique Mais également sur des éléments extérieurs qui ont fortement influé L'histoire de Burning Crusade et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup. En tout cas, on va parler surtout, bien sûr, l'or, le gameplay de World of Warcraft, Burning Crusade, ça, ça vous regarde. Maintenant, c'est l'une des extensions les plus catastrophiques en termes de lore. Si vous aimez Burning Crusade, si vous ignoriez certains éléments, il est l'heure aujourd'hui de rappeler la vérité. Burning Crusade est une catastrophe ambulante, pleine d'incohérences, pleine de retconnes. Pleine de choses complètement abracadabrantes Et euh, il va y avoir un sacré long listing C'est d'ailleurs l'extension pour la petite anecdote Qui m'a fait arrêter World of Warcraft euh, Et qui m'a... Enfin, j'ai dû reprendre bien plus tard Parce que ça m'avait complètement saoulé Au début bien sûr j'avais des yeux d'enfant Donc quand tu arrives en Draenor et tout C'est wow, mais c'est les terres que j'avais vues dans War 3 C'est les terres que j'ai vues dans War 2 Et au début ben, es là oh, le, le paysage est magnifique etc Et quand tu commences à lire les choses Quand tu commences à, à comprendre un peu l'intrigue tu te dis, mais il y a un énorme problème, qu'est-ce que c'est que ça Et je vous propose, mesdames et messieurs, de commencer cette vidéo tout simplement par la vidéo d'introduction de World of Warcraft Burning Crusade. de ma propre patrie. Et vous osez pénétrer dans mon royaume. Et il a raison le bougre on n'était clairement pas prêt à cette extension alors rappelle un petit peu quand même du contexte puisque burning crusade est sorti trois ans après la sortie officielle de world of warcraft et en l'occurrence bah, c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur classique je vais essayer de la voir si vous ne l'avez pas vu world of warcraft n'était pas prévu pour être une extension on va dire enfin world of warcraft à la base était un jeu qui avait bien sûr pour ambition de marcher mais qui n'avait pas du tout pour ambition de révolutionner le MMORPG de devenir on va dire le, le jeu numéro 1 pour pendant plus d'une décennie et c'est vrai que eh bien blizzard a surfé sur le succès et burning crusade c'est tout simplement remettre en scène comme vous l'avez vu avec cette cinématique l'une des figures les plus je dirais bankable de la licence warcraft à savoir illidan et illidan puisque le deuxième n'est autre qu'Arthas, mais il arrivera dans une autre extension la prochaine mais en l'occurrence illidan fait son grand retour et c'est vrai que bah ces extensions sont enfin, cette première extension évidemment tourner vers euh, l'héritage de Warcraft avec euh, des grosses allusions à Warcraft 2, des grosses allusions à Warcraft 3 notamment la faction des Illidari avec eh bien, tout simplement la possibilité d'avoir euh, un petit peu de voir un petit peu comment ça se passe du côté d'Illidan alors pour commencer, comme vous l'avez vu dans cette cinématique, il y, a, il y a un personnage tout simplement qui est représenté, puisque les deux nouvelles races sont, sont représentées, à savoir les elfes de sang d'un côté et les drainei de l'autre. Et instantanément là on arrive déjà à un problème, à un hic. Les elfes de sang qui rejoignent la horde et les drainei qui rejoignent l'alliance. Et je sais, alors il faut se remettre encore dans le contexte de l'époque, puisque maintenant je sais que dans la, plupart des, dans la tête de la plupart des joueurs, Draenei Alliance c'est normal L200 côté Horde Bon il y a encore des, des petits euh, grincements dedans Mais euh, Draenei, même dans l'Alliance il y avait aucun problème Je rappelle qu'à l'époque en fait euh, ça avait tellement touché le grand public que dans la tête des gens, l'alliance c'était les, les, les gentils, pardon, c'était les gentils, euh, gentils, euh, c'était les êtres tout beaux, hein, tout le monde jouait elfes de la nuit quasiment, et euh, on avait de l'autre côté les monstres, les grosses créatures méchantes, à savoir les orques, les draineilles, les trolls et les morts vivants, euh, les les trolls, les taurennes, pardon, les orques et les morts vivants, donc on, on avait d'un côté la faction bleue, gentille, et la faction rouge, méchante, en plus c'est très américain, les bleus les gentils, les rouges les méchants, évidemment donc il a fallu un petit peu essayer de casser ce mythe en proposant justement et en plus à l'époque l'alliance avait plus de joueurs que la horde donc il fallait casser un petit peu ce mythe je rappelle également qu'à classique il y avait une classe euh, le chaman qui n'était disponible que côté horde et une classe le paladin qui était disponible que côté alliance le problème c'est que du coup les joueurs de l'alliance gueulaient parce qu'ils voulaient jouer chaman et de l'autre côté les joueurs horde gueulaient un peu parce qu'ils voulaient aussi euh, bah, les paladins dans la horde ce qui va être fait tout simplement et eh bien comme je vous l'ai dit, c'est qu'il va y avoir donc, et eh bien, l'introduction de nouvelles races qui vont pouvoir apporter de, de, de, fin, du gameplay et du. Il va falloir, on va dire, justifier ce gameplay, à savoir Paladin chez, les, chez euh, la Horde et Alliance, chez euh, euh, pardon, Et chaman chez l'Alliance. En l'occurrence. Donc la horde, comme je vous l'ai dit, c'était les, les méchants monstres. Il leur fallait une race belle, noble, euh, chatoyante, et on va intégrer les elfes de sang. On y reviendra après, bien sûr. On fera un point sur les deux races. Et du côté euh, donc euh, des draineys, on va le voir aussi, euh, sachant que j'ai fait une la généalogie sur les draineys. Je vous laisse aller la voir, bien entendu, pour plus de détails. Mais les draineys, en plus, l'apparence n'est pas prise au hasard, puisque on va revenir sur l'aspect monstrueux euh, des draineys, à savoir euh, leur apparence, comme vous le voyez, avec ces espèces de tentacules et autres. C'est tout simplement Tiré directement d'Archimonde qui était le représentant de, de la Légion Ardente, donc le démon et cette espèce, ces espèces de chèvres poulpes euh, venues de l'espace, bah c'est tout simplement ça, c'est hérité d'Archimonde. Donc était, les Draenei étaient là pour amener le côté monstrueux. Au final bon, les Draenei femelles auront beaucoup de succès auprès des joueurs Il va y avoir énormément de Redcon pour pouvoir intégrer ces deux races Surtout côté Elf 200, côté Draenei aussi hein, même si ils seront de meilleure facture. D'ailleurs pour la petite anecdote ceci est un artwork officiel euh, de euh, World of Warcraft, Burning Crusade Et c'est notamment eh bien, cet artwork qui a tellement marché auprès des joueurs Que c'est ce qui va créer deux personnages à savoir Valyra euh, du côté des Elf 200 ce qui est très rigolo Puisque Valyra appartient à l'Alliance et pas à la Horde Ce qui est, ce qui est assez marrant et euh, Enfin dans l'histoire et au final nous avons également euh, donc de l'autre côté Marad qui sera euh, l'un des grands euh, chefs des Draenei euh, aux ordres de Velen donc ça c'est assez intéressant un artwork qui a tellement fonctionné que ça a permis enfin, de créer, d'intégrer des personnages plutôt cool. Sachant qu'en plus, Marad, pour la petite anecdote, Marad a été créé, donc on l'a vu dans la cinématique de Burning Crusade, hein, c'est bien Marad. L'artwork, c'est bien Marad aussi. Au final, Marad n'apparaît pas dans Burning Crusade. C'est assez drôle ça. Parce que même moi, je m'étais fait avoir. Pour, pour moi, il apparaissait dans Burning Crusade. Non, non, non, il n'apparaît pas dans Burning Crusade. Voilà pour la petite anecdote. Alors, un des bons points aussi, enfin, euh, un des bons points de Burning Crusade, comme je vous l'ai dit, avec mes, mes yeux euh, d'un fin à l'époque, c'est vrai que c'est bah, le retour en Drainer. Le retour en Drainer, le retour en Outre-Terre, le retour... Dans les terres dévastées, le retour sur le monde des exilés, vous l'appelez euh, comme vous voulez, puisque enfin euh, comme vous l'appelez. les quatre dénominations que je viens de vous donner sont les noms officiels, puisque je sais que dans la plupart de dans la tête des gens, Draenor c'est Warlord of Draenor. Mais non L'outre-terre, c'est notre Draenor à nous. C'est juste qu'elle a explosé euh, suite aux incidents de Ner'zhul. Donc je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 2, Warcraft 3 et WoW Classic, sinon vous allez peut-être être un peu perdu bien sûr dans cette vidéo. Mais en l'occurrence, eh on peut l'appeler donc Draenor, l'outre-terre, les terres dévastées, ou le monde des exilés, c'est tout simplement le nom, ou le repère, le refuge des exilés, c'est le nom qu'on donnait, hein, je rappelle Draenor, ça veut dire le monde des exilés à la base. Donc le monde fragmenté, hein, et on voit justement ces amas, ces espèces d'îlots euh, magiques avec des bouts de terre qui volent, et eh bien ça c'est hérité directement de Warcraft 3, on voyait justement les terres dévastées, où Illidan faisait son retour et prenait, euh, enfin, faisait la conquête tout simplement des terres dévastées. Donc c'est vrai que bah, revenir dans ces territoires, c'était quand, euh, quand même un sacré coup, euh, je dirais, de, de, ma de, de, de main de maître. Hein. On, voyait, on revoyait ces îlots, ces territoires qu'on avait déjà parcourus dans Warcraft 2 et dans Warcraft 3. Petite anecdote d'ailleurs, j'y reviendrai après quand on parlera de Macteriton. Mais là, ce que vous voyez, la Hellfire Citadel hein, la péninsule des flammes infernales, avec la citadelle des flammes infernales, et eh bien, il y a eu un petit... Euh, World of Warcraft a dû trancher et Burning Crusade a dû refaire un petit truc parce que malheureusement dans Warcraft 3 c'était une des erreurs, une des rares grosses erreurs de Warcraft 3, à savoir que dans Warcraft 2 il y avait bien le temple noir et la citadelle des flammes infernales, le truc c'est que dans Warcraft 3 ils avaient fusionné pour en faire le, le black Citadel, donc la citadelle noire et au final ils ont dû remettre et donc Hellfire Citadel, la citadelle des flammes infernales et le temple noir et il a fallu expliquer justement que eh bien, au final MacTerredon était au temple noir et pas dans la citadelle des flammes infernales. Voilà pour la petite parenthèse. Donc on retrouve hein, les territoires qu'on avait à peu près dans Warcraft 2. Ils ont ré réutilisé énormément d'éléments de Warcraft 2. D'ailleurs, pour l'anecdote, la, pour l'une des.. Vous savez, il y, y a toujours on va dire, des petits éléments pour tease la sortie d'une extension. Il y en a eu en jeu et hors jeu. En jeu, vous avez, on reviendra après, mais il y avait eu des teases de la Légion Ardente, des invasions de la Légion Ardente pour préparer uh, Burning Crusade. Et. Euh, hors-jeu, il, il y avait eu un roman tout simplement pour Warcraft 2, donc euh, le flot de l'avant, alors c'est Tides of Darkness, mais c'est traduit en, traduit en français, mais j'ai oublié le nom, et le livre Tides of Darkness et le livre euh, Par-delà la Porte des Ténèbres qui servait justement un peu à redcon et à remettre un petit peu dans le contexte euh, le, le, le récit de Warcraft 2. Donc ça c'est quelque chose d'important, je vous en avais parlé de toute façon. Je vous en avais parlé de toute façon euh, dans euh, mes vidéos sur Warcraft 2. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui va relancer euh, l'intérêt, enfin c'est ce qui va permettre de préparer Burning Crusade. Il y avait déjà des gros problèmes, on y reviendra en fin de vidéo. Ensuite donc, je le rappelle, la vidéo de Frozen Throne est super importante puisque là je vais vous parler de ce qui s'est passé une fois la défaite d'Illidan en Northrend, son échec pour détruire le roi liche et notamment et eh bien détruire euh, Ner'zhul. Il va être arrêté par Arthas. Arthas va lui botter le cul et euh, alors je le rappelle vite fait c'est une parenthèse j'aurais aimé ne pas la faire mais je vais quand même la refaire. Euh, Illidan n'a jamais été tué. Je sais qu'il y avait des rumeurs à l'époque et non Ilidan n'a jamais été tué à Frozen Throne. Ilidan avait été gravement blessé à la base. Il devait y avoir une cinématique pour montrer euh, le duel en CGI. Ça n'a pas été fait. Il y avait une, du coup une petite cinématique. Sauf que dans la cinématique CGI, il était bien prévu de voir Keltas et vache récupérer Illidan gravement blessé et le ramener en outre terre Pendant qu'Arthas faisait son ascension du trône de glace, mais bon, voilà, donc euh, Illidan est ramené en Outre-Terre et au final, eh bien, euh, je le rappelle, mais ils avaient vaincu au, pré au préalable Mactéridon qui était le, le grand chef de la Légion Ardente sur Draenor, Draenor était un carrefour, hein, tout simplement, donc l'Outre-Terre était un carrefour pour la Légion Ardente pour pouvoir envoyer des troupes un peu partout, lorsqu'Illidan a battu Mactéridon, eh bien il est devenu le chef de l'Outre-Terre, il est devenu le chef, on va dire, le, le, le, le roi, on va dire, de l'Outre-Terre. Et il se servira donc de Mactéridon pour renforcer ses troupes. Il avait accès à des démons, il avait accès aux elfes de sang euh, menés par Keltas, Vache et Akama, et du coup eh bien, Mactéridon va lui servir tout simplement, il va pas le tuer, il va l'enfermer le, dans la citadelle des flammes infernales et il va se lever une nouvelle armée pour pouvoir mater les orques, et eh bien il va le faire boire le sang de Mactéridon, et il va pouvoir contrôler Mactéridon magiquement grâce aux elfes de sang. Et à ce moment-là, vient eh eh va produire en fait, des nouveaux orques euh, de sang, les gangres orques. Et euh, ça sera sa force de... Enfin, ça sera ses troupes principales, on va dire. À côté de ça... Donc son plan justement Elidan, puisque suite à sa défaite, et eh bien Illidan, il est revenu en Outre-Terre, il est revenu dans son quartier général. Le truc c'est qu'il sait que Kiljaiden lui avait déjà fait un avertissement à l'époque de Frozen Throne, et du coup il est en train de préparer ses défenses. Il avait fermé tous les portails euh, de Draenor pour pas que justement la, la, la, la Légion Ardente puisse revenir. Mais et eh bien il essaye eh bien, de consolider ses forces, comme je vous l'ai dit avec euh, les Mactéridons et les, les Gangorks, mais il va essayer de continuer à, grandir, à faire grandir son armée pour pouvoir préparer une éventuelle attaque de la Légion Ardente. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, bon, il y a déjà la Gangrord, mais il va, bon, c'était déjà un corps qui était présent, c'est une faction, une des factions jouables euh, dans euh, Warcraft 3. Alors elle n'était pas jouable en multijoueur, mais en solo, notamment à Frozen Throne, puisque je rappelle qu'à Warcraft 3, il y avait 4 factions, et à Frozen Throne, il y avait une cinquième faction, les Illidari, où vous pouviez jouer donc euh, Keltas et les Elves de Sang vache et les Nagas et ensuite bien sûr bah, ilidan et les chasseurs de démons et enfin vous le voyez tout au fond akama et les drainei et oui à l'époque on disait pas les Roués on disait les drainei puisque les Roués sont des Draenei. chronologie des Draenei enfin généalogie des drainei si vous voulez plus de détails euh, en l'occurrence de toute façon je la mettrai dans, les, dans la description donc euh, sachant que les ilidari donc à ça va s'ajouter donc kargat et les orques du chaos, les Orques, donc Kargad qui est le chef de la gangre horde donc les orques rouges à la peau rouge euh, Kargad c'était tout simplement un des chefs de clan qui avait servi euh, tout simplement la horde de Ner'zhul hein, dans les événements de Warcraft 2 donc Kargad devient Nilidari le chef des orques contrôlé évidemment par Illidan, hein, bien entendu donc là ça nous fait une énorme faction euh Évidemment, j'étais obligé de sauter sur le moment puisque la plupart du temps en ce moment avec Battle for Azeroth il y a énormément de débats autour d'une troisième faction qui serait une faction de merde hein. en gros Sylvanas c'est une partie des troubles blablabla bla bla. euh, vous vous rendez compte quand même qu'à l'époque de Burning Crusade là vous avez une faction qui aurait pu être jouable absolument dingue Illidan et des elfes de la Nuit on va dire corrompus chasseurs de démons Keltas et les elfes de Sang, Damvash et les Nagas, Akama et les roués et Kargat et les gangres orques sachant qu'on pourrait mettre potentiellement une race démoniaque qui pourrait s'ajouter à ça qui serait en gros les esclaves euh, par exemple les, les... je sais pas les, les chata, enfin pas les chatari... les... Euh j'ai oublié le nom, mais vous savez celle avec les cibras, les, euh, j ai, j ai, j ai, Je le sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Mais du coup, les Shivara. Les Shivara, euh, par exemple, auraient pu, mais, imaginons, une, une rage jouable, ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, là vous avez une troisième faction, comme, comme beaucoup l'appellent, qui aurait pu être extraordinaire. Mais j'y reviendrai aussi en fin de vidéo. Maintenant, donc comme on l'a dit, Lidan va avancer ses pions pour. Euh, on va dire consolider son pouvoir en outre terre Et euh, notamment il va vaincre les, la plupart des tribus orques Qui refusent son pouvoir et qui refusent euh, Il va mater tout simplement les différents orques Pour qu'ils boivent le, euh, qu le sang de Mactéridon Et pouvoir eh bien, rallier les gangres orques à la cause de Kargat qui est à ses ordres hein, tout simplement Donc là on voit Keltas et Dame Vache bien entendu faire le, le sale boulot Pendant ce temps lui Lidan il va former de nouveaux chasseurs de démons Puisqu'il y avait quelques chasseurs de démons qui le suivaient Mais ils étaient trop peu Et du coup il va récupérer d'autres elfes de la nuit alors on sait pas vraiment comment il les récupère ces elfes de la Nuit Selon euh, des sources futures Parce que n'était pas expliqué à Burning Crusade euh, Certains chasseurs de démons étaient déjà des chasseurs de démons jouables Dans Warcraft 3 mais qui auraient suivi Lidan. Sinon c'est potentiellement euh, Certains elfes de la Nuit qui étaient peut-être dans l'expédition de Maiev Et qui auraient accepté les promesses De pouvoir et autres, ça on n'en sait rien Et par contre les elfes de Sang eux c'est plus logique C'est des elfes de Sang qui suivaient Keltas Et qui étaient déjà des Ildari et qui ont choisi De devenir des chasseurs de démons donc Keltas, enfin, Illidan va vraiment avoir son, son, son nouvel ordre, euh, les Demon Hunters qui euh, vont eh bien, être ses, euh, ses disciples en fait, tout simplement. C'était déjà le cas à Burning Crusade, mais ça reviendra bien plus tard, on y reviendra. Euh, Keltas donc et euh, les elfes de Sang, ça, ça va être quelque chose de très important et c'est un énorme sujet épineux et à discorde euh, de Burning Crusade puisque Keltas a toujours été un personnage torturé, ça c'est vrai, Keltas, a, on, on a, je, je ferai une vidéo un jour, puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup Keltas, je ferai une vidéo un jour je pense sur Keltas, mais c'est quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il qu chérissait, il a perdu euh, sa famille, il a perdu son père, donc le roi euh, de, son, de sa race, le roi de sa, fa... le roi de, de sa race hein, des hauts de, de elfes et qui sont devenus les elfes de sang, il a perdu sa patrie, il a perdu Keltalas. Il a perdu euh, sa magie, puisqu'il a perdu le puits de soleil et du coup bien, toutes les forces arcaniques qui lui permettaient, euh, qui leur per... qui permettaient la société aux elfes euh, de fonctionner. J'ai fait une vidéo sur les hauts elfes, euh, sur, Veriza et les... Euh, sur, Veriza, pardon, sur Valira et les hauts elfes, je vous laisse aller la voir pour plus de détails. Il cherche du coup sa place dans le monde et il va même perdre sa faction, puisque euh, l'Alliance va rejeter les elfes de sang. Il va même être emprisonné à Dalaran par Garitos et les restes de l'Alliance de Lordaeron. Donc il a. Il a tout perdu, Keltas, il a tout perdu. Donc ça, c'est un petit rappel de Frozen Throne, bien sûr, mais il ne porte même pas le titre de roi par respect et par honneur envers son père, puisqu'il considère que le dernier roi de Keltas est mort avec la mort de son père, Anastérian. Du coup, Keltas est le chef des elfes de Sang, mais il s'appelle Prince. Le... En fait, c'est devenu une principauté, on est passé d'une royauté à une principauté, on a changé de modèle politique. Et ça c'est quand même quelque chose d'important puisque lui considère il considère qu'il a été trahi par l'Alliance. Il, il, a, il, a, il a dévoué corps et âme à l'Alliance de Lordaeron et au final il a été jeté en pâture aux morts vivants et autres. Et finalement il a pu s'en sortir, il a fait un pacte avec Vash. Donc lui il est perdu et il cherche sa place dans le monde et il cherche le salut de sa race bien entendu. Puisqu'il œuvre pour le bien de sa race. Et ça c'est quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on a quitté Warcraft 3 Frozen Throne. Keltas qui est un être un, un, un être dévoué à sa cause, dévoué assez... Euh, pourtant les hauts elfes sont assez arrogants et lui il, est, il a l'air quand même... Enfin, même si c'est un haut -elfe, bien sûr, il est quand même... à la base c'est un haut Enfin, parce que c'est devenu les elfes de sang, mais les elfes de sang comme les hauts elfes sont assez arrogants mais Keltas malgré tout est quand même là dessus assez, euh, assez juste et euh, a un petit peu remis à... plat. À, on va dire a mis son orgueil de côté parce que bah il a tout perdu et maintenant bah il est prêt à... ils ont, ils ont connu on va dire la misère les elfes de sang le truc, c'est que justement la relation entre Keltas et Lidan est juste exceptionnelle pour moi à l'époque de Frozen Throne, puisque chacun va retrouver en l'autre sa partie manquante. Keltas euh, a, a tout perdu et a besoin, on va dire, d'une boussole, a besoin d'un guide. Et il va trouver ce guide en la personne d'Illidan. Illidan, lui, c'est l'inverse. C'est le personnage qui aussi a tout perdu. Les deux ont sont en commun le fait qu'ils sont euh, mis de côté, ils sont mis au banc de la société. Ce sont des parias, ce sont de, la lie de la société. Au final. Keltas a besoin d'un guide, Illidan a besoin d'apôtres, de, de, on va dire, a besoin de disciples, a besoin de personnes, de, de suivants. Et, et le truc, c'est que ça n'a jamais été le cas. Illidan, il a toujours... Enfin, même si... Attention, hein, je ferai une vidéo sur Illidan un jour, je ne suis pas en train de dire qu'Ilidan c'est le gentillet non plus, euh, mais Illidan, il a toujours été incompris. Il a toujours dit des trucs, et les gens ont mal, mal interprété, ou se sont dit « Mais qu'est-ce que tu fais, t'es taré !» Et euh, du coup, Illidan a toujours été mis de côté. Illidan a été esselé, trouve en Keltas et en Elves de Sang enfin des gens qui l'écoutent et qui comprennent ses motivations. De l'autre côté, Keltas voit un guide, un meneur, quelqu'un qui peut aider à, à trouver sa place et le salut de son, de son peuple, puisque c'est Illidan qui va apprendre aux Elves de Sang à siphonner l'énergie démoniaque pour pouvoir et eh bien étancher leur soif de magie, leur soif de mana. Donc les deux vont complètement se se comprendre et Keltas jure fidélité à Illidan, qu'il l'appelle maître d'ailleurs. Donc ça c'est quelque chose de très important. Le problème c'est que donc on quitte Warcraft 3 avec un Keltas qui est euh, très avenant envers son peuple, comprend tout à fait les problématiques d'Illidan, comprend tout à fait les enjeux qui se trament euh, dans, les, dans les motivations et dans les actions d'Illidan, puisque Illidan est un chasseur de démons, il lutte contre la Légion Ardente, mais d'un autre côté il est, euh, il, est, il est, on va dire, euh, main liée face, face aux agissements et face à des forces qui le dépassent. Donc et justement il essaye de renforcer son pouvoir pour affronter ces mêmes forces. Ce qu'il a toujours pour but de détruire la Légion Ardente, ça a été dit depuis Warcraft 3, sauf que le problème c'est que il y a un moment donné quand Kil'jaeden se présente devant lui, Lidan, il est en mode ah, pardon, <rire> Parce que qu'il oui, est trop puissant pour Illidan à l'époque. Et donc. On a un Keltas, on quitte Frozen Throne avec un Keltas comme ça et on va retrouver un Keltas à Burning Crusade et un Illidan à Burning Crusade qui n'ont rien à voir avec leur traitement dans Warcraft 3. Burning Crusade va saccager le traitement de ces deux personnages et quand je vous parle de Paria de la société, on va même revenir peut-être sur les Illidari parce que les Illidari au final c'est quoi C'est que des parias. Illidan est un Paria comme je vous l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus, Keltas pareil, mais vache, c'est pareil, vache. C'est la préférée. Euh, c'est une naga, donc déjà les nagas, c'est un peu des êtres qui ont été euh, mis de côté, qui ont été abandonnés par le reste des races et euh, qui ont dû euh, faire un pacte avec euh, Nusat et, euh, et les dieux très anciens pour pouvoir survivre. Et au final, euh, Vache, c'est la préférée d'Ashara, hein, la reine de, des nagas, mais au final qui est un petit peu aussi euh, mise de côté par Ashara. Donc elle va trouver aussi, en... alors qu'avant elle était toujours, euh, toujours, on va dire, connectée à Ashara en mode c'est ma, maître, ma maîtresse, etc. Elle voit en Idan Quelque chose, elle a un lien avec Iden très particulier au bord de, de la romance, quelque chose d'assez intéressant. Et les Nagas, bon ben bah voilà, c'est les bien-nés qui ont été mis de côté. Et au final, Akama, les roués, hein, c'était déjà le cas à War 3, à War 3 les, les survivants Draenei euh, qui luttent contre les orcs qui les ont massacrés. Et au final, eh bien, avec l'ajout des Draenei, on y reviendra juste après, euh, les, Akama est encore plus le côté paria des Draenei. Donc c'est... Les Illidaris ça a toujours été, on va dire, le, le, la branche des, des mecs perdus et c'est assez intéressant à ce niveau là. Donc moi la relation de Keltas et Illidan je la trouve exceptionnelle et le problème c'est que les deux se complètent mais il va y avoir à partir de Burning Crusade une fracture, une cassure entre ces deux personnages puisque la relation va, va... alors on y reviendra aussi après puisque Keltas va devenir un boss évidemment à Burning Crusade tout comme Illidan mais en gros les deux vont être tout simplement... donc ce traitement qui est super intéressant dans Warcraft 3 va devenir bah, tout simplement une caricature de méchante série Z Ouais, de, de, de nanar tout simplement puisque euh, chacun va en fait va devenir une espèce de fou à soif de pouvoir maltraitant ses propres troupes puisque bien, bien sûr un grand méchant il n'a aucun euh, il ne pense pas à ses troupes alors que Keltas a toujours pensé au salut de son peuple et euh, les donc ils s'entredéchirent entre eux puisque c'est devenu deux chefs euh, arrogants euh, qui recherchent énormément de pouvoir et donc forcément ils vont commencer, euh, Idan devient fou évidemment, Idan devient fou et il, les deux vont commencer à s'écarter les l'un de, de l'autre de, de plus en plus et euh, Kaltas va trahir Illidan au profit de la Légion Ardente, il va faire un pacte avec la Légion Ardente mais ça on y reviendra en fin de vidéo. Donc pour l'introduction de Burning Crusade, comment on fait le lien entre WoW Classic et Burning Crusade, on réutilise un boss un world boss qui est euh, euh, bah, tout simplement qui est apparu à Woo Vanilla à savoir le général, enfin le Kazakh, donc l'un des grands euh, survivants de la, la Légion Ardente, un des derniers euh, chefs de la Légion Ardente encore présent en Azeroth et eh bien ce, ce, ce, ce personnage, qui d'ailleurs, attention à ne pas vous faire avoir, ce personnage a été créé dans le... Il n'a jamais, jamais été présent à War 3, hein. je sais que j'ai des fois des, des commentaires et tout, oui il était présent à War 3, non, non, jamais. Hein. Euh, Harry Forge, on le verra pas Kazakh, normalement on devrait pas le revoir. Et si vous jouez à Warcraft 3, vous ne verrez jamais Kazakh. Ce personnage a été créé dans le RPG papier. De Warcraft et ensuite introduit à Wovania. Donc ce personnage-là servira de lien entre Wovania et BC, puisque c'est lui qui va réouvrir la porte des ténèbres. La plupart des gens l'ont oublié ou l'ignorent, mais c'est Kazak. Qui va, le seigneur funeste kazakh qui va ouvrir la porte des ténèbres, qui avait été, je rappelle, condamnée et fermée par Khadgar euh, à Warcraft 2 et à War 3 c'était pas la même porte qui avait été. Enfin, Illidan avait créé une ouverture, mais qui n'avait pas pour but de rester ouverte. C'était une brèche et il l'avait refermée juste après. Donc, euh, et il l'avait rouverte, etc. Mais il a, Illidan est un, pers un personnage très puissant et même lui, il n'a pas pu ouvrir complètement une porte. Parce que le principe de la porte ouverte par Guldan et Medivh, c'est qu'elle restait ouverte. C'était pas juste une, une ouverture, on s'engouffre on repart, c'est une vraie porte qui était là pour euh, se stabiliser, là c'est ce, ce que fait Kazak je rappelle que ça commence bien en termes d'incohérence, puisque enfin ça continue en termes d'incohérence puisque euh, Kazak eh bien, va utiliser un, un, un artefact, parce que bien sûr tu peux pas ouvrir une porte comme ça et la laisser maintenue ce serait contraire à tout ce que War 2, War 1, War 3 nous ont appris donc il a fallu essayer de trouver une justification, donc il a un artefact magique Totalement, euh, on ne connaît pas. Ce, euh, certains soupçonnent le fait que ce soit l'œil de Dalaran, puisque c'est l'une des reliques qui avait été utilisée dans War 2, mais finalement pas utilisée. Ça aurait dû être une trame scénaristique de Burning Crusade. Ça ne l'a jamais été. On y reviendra aussi après, mais en fait, Burning Crusade, c'est une succession de patchs qui n'ont pas forcément de véritable raison et de tout cohérent. A l'époque les, les développeurs encore une fois ils surfaient sur la hype et du coup ils sortaient patch par patch en mode de, ok là on va faire quoi, on va faire, un, on va parler de ça, ça va être intéressant etc. Ils vont essayer de faire des connexions entre les, les, chaque, enfin, chaque patch mais contrairement à maintenant World of Warcraft à l'époque n'était pas euh, une extension, on va penser ça, le boss final ce sera ça avec de, de, de trame scénaristique, là il y aura ce patch là qui va permettre d'intégrer du contenu qui va permettre et eh bien de préparer le patch d'après etc non à l'époque c'était vraiment on travaille patch par patch et au final donc l'artefact le, le, magique utilisé il va être même mis de côté, à chronique on en reparlera pas mais dans le manuel de Burning Crusade que j'ai pu, pu lire pour préparer cette vidéo il parle bien d'un artefact magique qui sera totalement ignoré par la suite et il va ouvrir ce portail pour pouvoir eh bien réintégrer Drainer et reprendre le contrôle euh, des forces de la Légion Ardente que ce soit sur Azeroth et les faire traverser pour renforcer les forces de la Légion Ardente présentes sur place qui luttent avec les, contre les Illidari Ce qui est assez intéressant c'est qu'il va euh, permettre aussi l'ouverture du portail pour que les forces de l'Alliance et de la Horde euh, puissent traverser le portail et affronter aussi les, les, les forces de la Légion Ardente et à l'époque il n'est pas parlé, alors je sais que si vous avez lu Chronicles on verra, on en reviendra aussi mais Chronicles et d'autres romans vont essayer d'expliciter un peu ce qui a pu se passer à Burning Crusade mais Burning Crusade il n'est à aucun moment fait mention avant le réveil du puits de Soleil de Kil'Jaeden ça c'est Chronique qui a essayé de faire en sorte que ce soit une machination de Kil'Jaeden mais à l'époque de Burning Crusade c'est Kazak lui-même qui je, juste veut euh, qui veut euh, affronter en fait, qui veut re, re, enfin, on va dire regrouper les troupes de la Légion ardente et euh, il veut essayer de récupérer les troupes sur Draenor et en permettant de faire une. Peut-être d'amener les troupes de l'Alliance et la Horde, mais il n'y a pas vraiment de raison, de raison logique. Le truc, c'est que du coup, les forces de l'Alliance et de la Horde, bah, en voyant Kazakh traverser le portail, et c'est une menace pour, pour la Horde et l'Alliance, et bah, ils vont traverser le portail pour, lui, pour se foutre sur la gueule avec lui. Hein. C'est tout simplement le principe. Et au final, donc comme j'ai dit, son but c'est d'amener l'Alliance et la Horde en Outre-Terre. Hein, ça, c'est le Redcon Chronicles. Mais à l'époque, c'était Ah, je suis le grand méchant. Euh, Poursuivez-moi si vous l'osez poursuivi. <rire> et je rappelle qu'à l'époque, l'Alliance et la Horde, malgré ce qu'on ce qu'on pense, l'Alliance et la Horde sont en paix. Alors, vous dire mais non, j'ai vu la cinématique d'intro de WoW Classic ou Wo Vanilla ils disent bien euh, 4 ans sont écoulés euh, mais les tambours de guerre, la, paix, la fragile paix a été rompue, euh, les tambours de guerre résonnent encore. Non, non, non. Non, non, non, non, non. Manuel de Burning Crusade, première ligne. L'alliance fragile entre la Horde et euh, l'Alliance, enfin la Horde et l'Alliance. Est maintenu malgré quelques échauffourées, les champs de bataille, bien sûr, ou les Warsong, etc. L'Alliance, euh, enfin la, la paix, le pacte de, de non-agression, malgré tout, reste encore d'actualité. Donc ce n'est pas une période de guerre entre la Horde et l'Alliance, c'est une période de guerre froide, tout simplement. Donc déjà que l'Alliance et la Horde à l'époque, enfin je rappelle que dans la vidéo de Wovenia j'en avais parlé mais ils n'ont pas forcément les meilleurs. Disons que les factions déjà de base étaient un petit peu, il y avait des critiques à émettre à l'égard de ces deux factions. Chacune va être renforcée par une race. Comme on l'a dit, les drainés côté Alliance, les F200 côté Horde. Et on va pouvoir présenter tout ça. Donc euh, là je rappelle la manipulation de Kill pour faire venir ses forces c'est arrivé bien après, à l'époque c'était juste euh, le grand méchant il a traversé le portail et on va lui casser la gueule alors du côté de l'alliance on va se dire bon bah c'est à côté hein, euh, les morasses noires tout ça euh, le fait qu'il y ait la porte de ténèbres c'est pas très loin de Stormwind, c'est pas très loin d'Urlevent donc les forces de l'alliance peuvent se, on va dire, peuvent y aller rapidement pour les forces de la horde est-ce que vous avez imaginé déjà le cheminement qu'il fallait faire parce que certes c'était une guerre froide mais il y a quand même eu des petits, il y avait quand même eu des... des... certes il y a, une, il y a un pacte de non-agression il y a une paix fragile qui est maintenue mais au final la horde elle doit traverser les territoires de l'alliance qui viennent du nord de Lordaeron ou qui viennent de l'ouest de Kalimdor, ils doivent traverser, pour aller au Temple Noir, enfin pour aller, pardon, à la, à la Porte des Ténèbres, elle doit traverser que des territoires de l'Alliance. Est-ce que vous imaginez la scène Des forces armées envoyées par la Horde, des orques, des taurennes, des trolls, des morts-vivants, qui doivent traverser tout ce territoire-là, au milieu, donc passer devant euh, Forêt d'Halloween, tout ça, tout ça, coucou, on, on passe, mais en paix, hein, en paix, évidemment, pour pouvoir franchir le portail. Est-ce que vous êtes visualisé déjà cette scène non, parce que je trouve ça très drôle, hein, je trouve ça très drôle. Les, les, les Azerothiens, ils, euh, ils doivent être youpi youpi, hein, de voir la horde passer devant eux. La dernière fois qu'ils sont passés, ils ont cramé le, ils ont cramé le château, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va parler de la première race, euh, la plus logique au final, des deux qui va être ajoutée. On va commencer par l'alliance avec les Draenei. Et les Draenei. Comme je vous l'ai dit, on le voit, ce physique est totalement inspiré d'Archimonde. Pour le côté monstre, encore une fois, je vous laisse aller voir la généalogie des Draenei, puisque les Draenei ça veut dire les exilés, puisque sinon, les Draenei ce sont des Eredas. Généalogie Draenei pour plus de détails. Donc, comment les Draenei ont-ils rejoint le monde d'Azeroth Eh bien, ils ont tout simplement pris... Il existe des vaisseaux, c'est les vaisseaux en fait dont les Draenei se sont servis pour fuir Argus, donc les Eredars euh, lors de la prise de pouvoir en fait, euh, d'Archimonde et de Velen, le grand prophète Velen, euh, s'était exilé avec, avec plusieurs Eredars. C'est comme ça, comme ce sont des exilés, ils vont prendre le nom de Draenei et ils vont trouver un refuge, malgré qu'ils soient poursuivis par la Légion ardente, ils vont trouver un refuge en la perçant... Enfin, en la la planète Draenor donc le monde des exilés littéralement le monde des exilés et Draenor ils vont s'y établir à peu près la, la, la trame c'est à peu près 305, enfin, entre 300 et, et 500 ans je crois que c'est 350 ans à peu près où ils vont et eh bien vivre euh, ils vont vivre euh, dans, en, en paix avec, avec, le, avec les races qui peuple Draenor, à savoir les orques, les ogres, etc. Bien sûr, il va y avoir des échauffourées à certains moments, mais globalement, c'est en paix avec les orques. Jusqu'à ce que les orques, euh, corrompus par euh, Ner'Zhul dans un premier temps, puis Guldan, surtout Guldan, qui va faire un pacte avec la Légion Ardente avec Kil'jaeden, Kil'jaeden traque les, ses anciens frères, les Draenei, et du coup, il va utiliser les orques pour massacrer les Draenei. Puisque Kil'jaeden a une haine, c'était déjà dit dans Warcraft 2, dans le manuel de Warcraft 2, mais c'est redit dans le manuel de Burning Crusade, il a une haine à l'égard des Draenei. Au final les orques massacrent euh, les Draenei et euh, sans, sans adversaire, eh bien, il va falloir se tourner vers un autre monde. Un monde que Sargeras convoite, à savoir le monde d'Azeroth. Le truc c'est que justement à l'époque de Burning Crusade, Illidan euh, a pris le contrôle et les Draenei survivants menés par Velen sont, eh bien, se cachent bien sûr. Mais à un moment donné ils voient que la, la Légion Ardente continue à revenir et commence à, ça commence à, à chauffer un petit peu. Et ils vont utiliser un de ces vaisseaux qui leur a permis de, de rejoindre Draenor à savoir euh, l'Exodar donc un des, un des vaisseaux satellites du donjon de la tempête ils vont se ils vont servir de l'Exodar pour pouvoir fuir et euh, essayer de trouver des renforts de l'aide et en l'occurrence les elfes de sang de Keltas vont saboter l'Exodar et ils vont euh, alors qu'à la base ils voulaient pas spécialement Nazeroth, ils voulaient juste partir finalement et eh bien comme par hasard hein, c'est incroyable le sabotage va faire en sorte que l'Exodar va s'écraser où et eh bien incroyable chance sur le monde d'Azeroth et au final ils vont s'écraser dans un endroit qui s'appelle l'île de Brumazur où il va y avoir tout simplement et bien c'est un, un archipel pas loin de Teldrassil et Darnassus, donc la côte ouest de Kalimdor Heureusement, il n'y avait personne sur place, c'était des îles inexplorées évidemment, et du coup, les Draenei se posent là. Euh, D'ailleurs, ce qui est très drôle pour, pour euh, l'amusement, c'est que Kill Jaden est tout est tout à fait au courant. Alors, ça c'est dit dans Chronique hein, à l'époque, c'était pas dit, mais euh, dans Chronicles qui essaye de reparler un peu des plans euh, de Chronicles 3, volume 3, et, bah, ils disent que Kill Jaiden est au courant que les Draenei arrivent sur Azeroth, mais euh, lui qui a une haine euh, qui il pourchasse les Draenei depuis des milliers d'années, là, euh, non, c'est bon, c'est pas grave qu'ils aillent sur Azeroth, euh, c'est pas grave. <rire> cohérence hein. euh, donc ils s'échappent vers Azeroth et au final ils recherchent des alliés ils vont trouver donc bah, les alliés les plus enfin les personnes les plus proches c'est tout simplement eh bien, des, euh, des elfes de la nuit les elfes de la nuit au départ bon, il y a des petits, des petits affrontements puisque bah, ils ont l'impression de voir des démons d'archimonde en fait donc, donc il y a des petits affrontements mais au final ils voient que les Draenei sont profondément en un corps, on va dire en amour pour la lumière en vénération de la lumière avec les narus et en plus de ça ils ne cherchent que la paix, donc euh, ils vont avoir des échanges commerciaux avec les elfes de la Nuit qui vont les faire venir dans l'Alliance et qui vont surtout eh bien, euh, trouver euh, des alliés en la personne, des humains et autres puisque bah, ils sont en affrontement avec des orques et les Draenei détestent les orques. Du coup, ça passe, on va dire, c'est assez cohérent que les Draenei rejoignent l'Alliance. Euh, et leur leader, c'est tout simplement Velen. Petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que les elfes de Sang, comme on vous l'a dit avant, vont rejoindre la Horde et d'un point de vue de gameplay, c'est très avantageux puisqu'il y a deux continents. Azeroth, le continent des royaumes de l'Est et Kalimdor. En Kalimdor il y avait une faction de l'Alliance pour trois factions de la Horde et du côté de, du continent d'Azeroth il y a trois factions de l'Alliance pour une faction de la Horde. Comme de par hasard, eh bien les elfes de sang vont s'ajouter au réprouvé pour faire deux factions de la Horde, trois factions de l'Alliance sur le, les royaumes de l'Est et du côté de Kalimdor trois factions de la Horde, une seule faction de l'Alliance, les elfes de la Nuit qui n'ont déjà rien à foutre dans l'Alliance, eh bien on va leur ajouter les Draenei pour faire deux, trois 2-3, incroyable, hein, ce, cette superbe, cette superbe, ce superbe calque pour faire en sorte que les joueurs de l'Alliance et de la Horde, ça existait déjà, Burning Crusade soit content de chaque côté, comme ça se fait 2-3-2-3, l'équilibre est respecté, la symétrie est parfaite. Incroyable euh, Donc maintenant on va parler de la refonte bien sûr des Draenei, puisque encore une fois les Draenei à la base nous on en, a, on en avait parlé. Les Draenei c'est une, une race créée à Warcraft 2 et qu'on a vu pour la première fois à Warcraft 3 avec tout simplement Akama et ses Draenei. Le truc c'est qu'il fallait expliquer pourquoi Akama ne ressemblait pas aux autres Draenei en fait Akama il était dit que c'était des rouées, donc des Draenei qui ont été corrompus par les énergies gangrénées et autres, ce qui explique pourquoi un Draenei comme ça est passé à comme ça. Et euh, donc là en l'occurrence c'est Nobundo, un hein, des héros drainei. Et au final eh bien on voit euh, justement ce changement de, de forme. Et du coup les drainei avec ces espèces de, de, de fanons, de baleines, euh, ce sont tout simplement des roués, donc des Encore une fois la généalogie sur les drainei, je n'irai pas plus loin. Mais voilà, on a ce changement d'apparence qui est expliqué pourquoi Akama du coup euh, n'est pas forcément avec Velen de base. Donc l'Exodar, comme je l'ai dit, c'est posé euh, en brume azur et euh, voilà, c est, c est, euh, voilà, ça ressemble un petit peu à ça, hein, ces espèces d'immenses vaisseaux euh, cristallins et il va y en avoir euh, plusieurs et les autres sont notamment eh bien, encore en drainer, encore en Outre-Terre. Du côté des elfes de Sang, parce que pour les Draenei, bon, y a, ça, ça reste un Redcon, hein, pour les draineys, ça reste un Redcon mais c'est plutôt une explicitation, on essaye d'expliciter un peu plus l'histoire des draineys avec leur culture, cette, cette lumière justement, enfin ces êtres de lumière, les narus qui les guident et autres donc, et au final, le fait qu'ils rejoignent l'alliance, ça reste cohérent, leurs adversaires étant les orques, les orques étant face à l'alliance, euh, le fait en plus que bah, eux aussi vénèrent la lumière, comme les humains, comme les nains, etc., ça passe, ça passe tout à fait. Maintenant, passons aux elfes de sang, où c'est beaucoup moins cohérent, et vous allez le voir direct, puisque la très grande majorité des elfes de sang, si vous avez joué à Frozen Throne, vous savez que euh, quasiment tous les elfes de sang quittent. Azeroth pour rejoindre les terres dévastées, l'outre-terre Draenor. Le truc Donc ça c'est dans la mission bonus euh, quand, vous, vous libérez, quand Vache libère euh, Kaltas, vous avez la mission bonus qui vous permet de voir justement l'évacuation des elfes de sang. Si vous avez fait cette mission vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui franchit le portail. Ça ce sera Redcon à Burning Crusade où ils disent qu'en fait seulement 15% des forces elfes de sang ont traversé le portail, les autres restent à Silvermoon. Ce qui est très drôle, c'est que Keltas, quand il traverse le portail, dans Warcraft 3, enfin Frozen Throne, il dit justement qu'il n'a de toute façon rien de le, rien de le retient en Azeroth. <rire> Parce qu'il a tout perdu, etc. C'est assez drôle. <rire> c'est assez drôle quand même. Euh, et ils expliquent justement que les Elves de Sang sont un peu les Romains Michel, hein, les, un petit peu les, les gens du voyage, puisqu'ils n'ont plus de, plus de chez eux, hein, tout a été corrompu, tout a été détruit par les, par les morts-vivants et autres. Redcon complètement à Burning Crusade, ça, puisque euh, 80... Euh, donc plus de 80% des elfes de sang euh, sont encore présents en Azeroth seulement une petite partie, une fraction euh, est présente en Outre-Terre. Incroyable, il y en a quand même vachement en plus en Outre-Terre pour une toute petite partie. Et ça, ça va être drôle parce que c'est pas fini. Euh, les Keltalas qui étaient censés avoir été ravagés par les forces du Fléau Arthas, si vous avez fait la campagne du Chaos, vous savez que vous avez tout corrompu, tout détruit. Eh <rire> bien, euh, on peut le dire que euh, Keltalas c'est quand même vachement bien remis. Si vous faites un Elf de sang à Burning Crusade, vous pouvez toujours le faire. Hein, la zone n'a pas changé. Euh, Silvermoon est en reconstruction. Ça fait 15 ans que ça dure, hein, c'est quand même incroyable. Elle a pas, elle a toujours pas les, les, les... Ils sont un peu, un peu paresseux quand même. Hein, les, les ingénieurs euh, L200, mais en l'occurrence, les bois, hein, la, les, les, les Versong euh, les Versong Woods, euh, les bois euh, des Champs éternels sont quand même. Euh, vachement bien entretenu hein. ce côté aussi automne pour ressembler un peu plus au code couleur f200 rouge orangé euh, c'est quand même vachement incroyable c'est super beau il y a la petite balafre au milieu mais sinon globalement c'est plutôt sympa En fait, Kaltalas devrait ressembler quasiment tout le temps aux terres fantômes hein. les terres fantômes c'est de vrai l'apparence d'ailleurs ceci a été un peu expliqué explicité dans des nouvelles de cataclysme où ils expliquent un petit peu en fait que la forêt des Champs éternelles a été euh, remise un petit peu euh, enfin a été magiquement retravaillé, mais qu'il y a encore des balafres qui ne peuvent pas être corrigés, mais au final, je suis désolé, mais Quel Talas censé avoir été détruit, à revoir aussi belle et aussi majestueuse qu'à l'époque ou à l'époque euh, de l'invasion, là on voit le côté fan service avec cette intégration là, hein. c'était vraiment l'idée, on a envie de voir Talas, on a envie de jouer à Keltalas, donc on va vouloir ramener, même si ça n'a aucun sens euh, d'un point de vue historique. Au final, pour vous montrer déjà qu'il y a un énorme problème avec les elfes de sang, puisque c'est pas terminé. Euh, les joueurs parlent de troisième faction et autres. À l'époque, il y a plusieurs factions. Il y a le fléau avec les morts vivants, les Illidari et autres. Keltas est un des généraux, hein, une des têtes pensantes des Illidari, C'est un des quatre grands meneurs des Illidari, Il y en a cinq après avec Argat, mais il fait partie des grands du conseil, enfin de l'état-major des Illidari. Mais au final, donc il est le prince des elfes de sang, donc le chef des elfes de sang, et il est Draenor avec une partie de ses troupes. Au final ce qui est très bon c'est que les elfes de sang de la horde ce ne sont pas ceux de Keltas. Keltas n'a jamais fait partie de la horde. C'est incroyable les elfes de sang sont une des races jouables de la horde, leur leader ne fait pas, n'a jamais fait partie de la horde. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que Keltas avec les rescapés, les réfugiés qui sont restés en Keltalas, hein, qui ont été euh, Rétroactivé, je dirais, et eh bien Keltas a nommé un seigneur régent que vous voyez au centre, Lorthémar Theron. Et il va tout simplement diriger les rescapés, elfes de Sang, restés en arrière, restés en Azeroth, restés euh, à Silvermoon, donc euh, à Lune d'Argent, la capitale des Elfes de Sang. Ce qui est très drôle c'est que du coup un triumvirat va être formé, euh, donc Lorthémar Theron c'était tout simplement le bras droit de Sylvanas à l'époque où elle était encore une eau-elfe, et il est tout simplement devenu donc le chef des forestiers. Mais comme il a fallu diriger, il a fallu mettre quelqu'un de compétent, et eh bien c'est lui qui va devenir le euh, seigneur régent, en l'absence de Keltas resté en Outre-Terre. Donc il devient le chef des, des réfugiés, enfin des rescapés f 200 donc des, des citadins je dirais. Et nous avons donc Alduron Luizel, Alduron Brightwing, qui est à sa gauche en vert et qui était le bras droit de Lortémar, donc le numéro 3 des Forestiers, qui devient, comme Lortémar devient autre chose que le Seigneur Forestier, c'est Alduron qui va devenir le Seigneur des Forestiers. Et enfin, le mec tout à droite, avec un skin qui est superbe pour l'époque, c'est Romat qui était l'un des lieutenants, donc probablement un des lieutenants qu'on libère dans l'émission de Frozen Throne, qui était un des bras droits de, de Keltas, qui lui tout simplement est le, le chef des magistères qui va enseigner aux elfes de sang comment siphonner les énergies démoniaques comme Illidan l'a appris à Keltas donc ça c'est le triumvirat, c'est tout simplement le corps dirigeant des euh, rescapés et des citadins de Silvermoon donc ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que du coup et eh bien comme l'Ortémar est en train de se faire défoncer euh, Lorthémar est en train de se faire défoncer par, euh, par les morts vivants eh bien il a fallu de l'aide il a fallu de l'aide et cette aide elle va arriver en la personne en la personne de, euh, de notre chère Sylvanas, puisque les elfes de sang ont des gros problèmes et il faut de l'aide. Et en l'occurrence, cette aide, c'est les réprouvés qui vont leur offrir. Parce que Sylvanas est une ancienne elfe, donc elle se lie un petit peu, elle, elle prend en pitié les, les elfes de sang. Mais en plus de ça, ça lui permet d'avoir un maillon, lui permet d'avoir un, un levier avec une race qu'elle a sous sa botte dans la Horde pour augmenter sa position. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, puisque, eh bien. Notre cher Sylvanas va aider les elfes de sang à survivre contre les forces du fléau. Les deux sont alliés face au même ennemi, hein, face au roi Lich et Arthas. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc seulement ce camp-là fait partie de l'ordre. Les elfes de sang jouables, c'est cette faction là. C'est les réfugiés de Silvermoon. Maintenant il y a encore une nouvelle faction chez les elfes de sang. Une autre, les clairvoyants. Alors les clairvoyants, ils sont dirigés par Vorenthal, l'un des généraux de Keltas, donc encore une fois un des lieutenants de Keltas, qui est très respecté d'ailleurs, hein, Vorental, et il a euh, notamment, il est très proche de la lumière, et il a notamment, donc c'est un mage, mais il a quand même, il est très proche de la lumière, hein, on sort du carcan nouveau bien sûr, et il va avoir une vision euh, d'un Naru qui va lui montrer euh, le destin de sa race, et au final, et eh bien, il va faire sécession des forces euh, de Keltas, il est même dit aussi d'ailleurs que Keltas, euh, comme c'est devenu un grand méchant de série Z, il maltraite ses troupes et il maltraite notamment les, les, la Légion de Vorental et Vorental, et bien euh, il va faire sécession et va devenir un général rebelle acquis à la cause des narus et du coup il va s'établir à Chatrat, Chatras ou Chatra comme vous voulez, la capitale euh, tout simplement euh, des euh, drainés survivants et des narus, donc de la lumière et c'est pour ça qu'ils s'appellent les clairvoyants puisqu'ils ont eu cette vision euh, qui leur a permis de se libérer euh, de l'emprise des Illidari donc c'est des anciens Illidari qui ont fait sécession. Donc il va défendre la, la capitale chatra euh, face aux invasions Illidari. Donc ça c'est une autre faction et c'est très drôle, on y reviendra à la fin. Puisque cette faction là maintenant, eh bien, elle n'est plus du tout utilisée. Ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Euh, il, il est temps de parler de l'invasion avec l'ouverture de la porte. Euh, l'ouverture de la porte maintenant qu'on a parlé des différentes factions... Nous avons donc euh, eh Kazak, comme je vous l'ai dit, comme, euh, qui a ouvert la porte et en l'occurrence l'Alliance et la Horde vont rentrer, vont traverser le portail et vont s'établir en Draenor avec leurs différentes troupes. Il va falloir bien sûr consolider les, les positions et on va commencer cette fois-ci par la Horde. La Horde avec le numéro 2 de la Horde à l'époque, le bras droit de Thrall, Nazgrel, qui était apparu à Frozen Throne mais qui était surtout apparu dans le jeu vidéo abandonné euh, qui avait été un peu mis de côté. Nasgrel était le bras droit de Thrall déjà à l'époque, et il est bras droit de Thrall lors de la campagne de la Horde de Frozen Throne. Et il reste du coup le numéro 2 de Thrall, et c'est lui qui va eh bien, diriger les forces euh, de la Horde. Sachant que euh, il va donc créer, il va fonder un bastion sur place, le bastion de Tralmar, en hommage bien sûr au chef de guerre Thrall, et euh, il va lutter notamment contre leurs frères, leurs cousins, les Grand principalement, qui se sont établis à la péninsule des Flammes Infernales. À la citadelle de la péninsule des flammes infernales. Et euh, ce qui est très drôle, c'est qu'il va du coup redécouvrir d'anciennes tribus orques et le foyer, en fait l'ancien foyer bien sûr, le monde natal, le monde d'origine des orques, et il va découvrir une tribu, un clan euh, d'orques marron, d'orques à la peau marron, et ce qui est très drôle, euh, puisqu'ils enfin, il s'appellent les Magars. Ce qui est très drôle, c'est que c'est une création de Burning Crusade, les Magars, avec ces orques à la peau marron. Je rappelle le contexte à l'époque venait de sortir Le Seigneur des Anneaux où les orques ont la peau marron et ça commençait à devenir à la mode. Dans les Elder Scrolls, les orcs ont la peau marron, dans les Heroes of Might and Magic ça commençait à arriver, les orcs avaient la peau marron, donc dans les Might and Magic. Du coup, il War... faut que Warcraft à la base c'était un jeu Warhammer qui n'a pas eu l'aval développeurs... enfin, de, de, de Warhammer de, de, de Games Workshop et du coup ils ont fait leur propre jeu, Warcraft, et du coup les orques avaient la peau verte comme dans Warhammer. Le truc c'est qu'ils ont petit à petit eu envie d'arrêter de, de se faire appeler des, un sous-warmeur et ils ont commencé à prendre un peu leur distance. Et les orques, notamment en faisant des orques intelligents, etc. Ce qui est une très bonne chose. Et bien à l'époque ils se sont dit on va faire des orques marrons et on va apporter un peu de background en plus aux orques qui redécouvrent leur territoire initial, leur territoire d'origine. Du coup il a fallu créer bien sûr de nouveaux orques un clan orc, un magar qui regroupe tous les orcs qui avaient été mis de côté et qui n'avaient pas bu le sang de Manoroth et maintenant et eh bien il y a un redcon, c'est tout simplement le fait que les orcs qui n'ont pas bu le sang de Manoroth eh et bien ils ont la peau marron alors qu'en fait il a toujours été dit que les orcs avaient la peau verte et quand ils buvaient le sang de Manoroth en fait il y avait ses yeux rouges injectés de sang, injectés de le pouvoir démoniaque c'était tout, c'est ce qui faisait la différence physique entre Thrall et Grom et si Grom rebuvait il avait la peau rouge à ce moment-là eh a été créée l'idée que en fait, les orques avaient tous la peau marron avant et au final en buvant le sang, ils avaient la peau verte, ça c'est un gros changement. Comment a été expliqué justement du coup, comment, pourquoi Tral a la peau verte alors que bah, lui il n'a pas bu le sang par exemple Eh bien c'était dit qu'en fait les orques à la peau verte, passivement on va dire dans l'air, eh bien corrompait les autres orques qui n'étaient pas sans et eux aussi devenaient des orques à la peau verte donc ça c'est un procédé incroyable, le truc c'est que du coup les magars avaient été mis de côté pour pas qu'ils soient infectés, enfin c'était des orques malades, des vieux etc et du coup c'était la lie des orques et ceux qui n'avaient pas l'honneur pour pouvoir partir en guerre donc eux ils avaient, pas, ils avaient été parqués ce qui explique pourquoi ils n'ont pas la peau verte le truc qui est très drôle c'est que Nazgrel va tomber sur un village orc magar dans la péninsule des flammes infernales, l'endroit ou ceux qui n'ont pas bu le sang sont devenus verts puisqu'ils étaient en contact avec les orcs corrompus. Au centre, je vais vous rouvrir la carte, au centre de la péninsule des flammes infernales, vous voyez Elfire Citadel, la citadelle des flammes infernales. C'est l'endroit, c'est le QG de la Gangre Horde, où siège notamment Kargat et où ils utilisent MacTériton pour faire boire le sang des autres orques. Ils sont au contact alors, ils sont dans les montagnes du nord, au nord-ouest de, de, nord de la citadelle des, des flammes infernales. Ils sont au contact de, de ces gangs orques, mais leur peau reste marron. Alors là, il hein, ne faut pas chercher une explication, hein, c'est incohérence, mesdames et messieurs. Et le truc, c'est justement en voyant le contact avec les orques magars, euh, Nazgrel va enquêter et découvrir qu'il y a d'autres villages magars, notamment en Nagrande, à l'extrême ouest de Draenor, à l'extrême ouest tout simplement de l'outre-terre, Trall va faire le voyage lui-même et va tomber sur différents euh, grands noms des magars, euh, comme par exemple sa grand-mère, la grand-mère Gaïa, hein, c'est sa grand-mère tout simplement, euh, qui avait été mise de côté, donc clan Frans Wolf, on a donc le clan Lujir, on a également le fils de Kilrog et Kilrog Eumor, à savoir Jorin Dedai qui euh, est le chef d'ailleurs des magars, <rire> et qui ne sera pas réutilisé par la suite. Fils de Killrog, vous savez Killrog celui qui était le Surfang avant Surfang en gros, Jorin qui en gros est le Dranoche avant Dranoche, qui ne sera pas réutilisé. Quel dommage vu la légitimité du bonhomme. Mais euh, il va également croiser un autre personnage que tout le monde connaît, j'imagine, Garoche Hellscream, Garoche Hurle Enfer. C'est très drôle d'ailleurs puisque c'était marqué Garoche Fils d'Hurle Enfer. C'était son titre, c'était ce qui lui permet de personnifier le personnage. Et au final, Garrosh stream faites les quêtes, vous verrez, je ne vous mens pas hein, là-dessus. Il est décrit à l'époque comme un orque pleurnichard, euh, complètement lâche et qui euh, est juste ridicule. C'est Jorin lui-même, quand il vous, vous prenait sa quête, qui tacle Garrosh en disant qu'il chiale devant son feu de camp. Euh, <rire> C'est pas un vrai orc, etc., etc. Je trouve ça très drôle et Jorin il passe pour un mec un peu vénère. Et au final, euh, Trall va prendre en pitié Garrosh et va le prendre sous son aile en lui parlant notamment des actes héroïques de son père qui a libéré son peuple. Et ensuite, vous, on en reparlera de Garrosh, bien entendu. Ce qui est petite anecdote d'ailleurs, puisque euh, Garrosh hurle Enfer, Garrosh a été créé un petit peu contre la vie de certains scénaristes, notamment Chris Metzen qui était contre euh, la création de Garrosh, mais malgré tout, pour le fan service, ils ont ramené Garrosh El Scream. Mais à la base, Chris Metzen était contre et ça amènera des problèmes scénaristiques qui arriveront dans de prochaines extensions. Euh, de l'autre côté, du côté de l'Alliance, eh bien, on redécouvre également les survivants de la Deuxième Guerre, à savoir... Euh, les, les fils de Lothar, donc notamment là que vous voyez l'image, Danath Trollbane, hein, Danath euh, pff, Fléau des Trolls, Fléau -troll mort. Euh, on a également Kjordran, donc euh, Kjordran Wildhammer, donc Kjordran marteau, enfin, euh, marteau hardy. Euh, et également Khadgar le grand magicien, le grand archimage sachant que Turalion et Aleria sont manquants, ils ont disparu mais les trois autres sont présents et notamment Danath qui commande depuis le Bastion de l'Honneur, donc la, le, la forteresse qui va servir de base d'opération pour l'Alliance en Outre-Terre alors par contre d'ailleurs canoniquement, je le dis souvent sur mes lives, mais le Bastion de l'Honneur n'a rien à foutre au milieu de la péninsule il est dit dans Warcraft 2, la fin de Warcraft 2 et même Danath le dit lui-même ils sont, ils sont censés se cacher des forces de la Légion Ardente qui sont trop nombreuses pour lui de la gangrode etc, il ne pourrait pas tenir donc par souci de gameplay, il a fallu mettre Tralmar en face euh, du euh, Bastion de l'Honneur Mais le Bastion de l'Honneur il devrait pas du tout être à l'endroit où il est Parce qu'il que en... comment voulez-vous être caché alors que vous êtes en plein milieu de la péninsule des flammes infernales Ça n'a aucun sens, évidemment, donc je tiens à le rappeler euh, Mais c'était par souci de gameplay, mais comprenez que ça devrait être caché dans des montagnes tout au sud-est sud par exemple mais pas au plein milieu de la péninsule des flammes infernales. Hein Sinon on pourrait vraiment dire que les orques sont quand même complètement débiles de pas avoir vu. Ah oh bah ils sont cachés où les humains Ah oh bah je ne le trouve pas, il hein y a la grosse citadelle au milieu mais je ne le trouve pas. Non, quand même, hein, à un moment donné soyons cohérents. Euh, ce qui va être intéressant c'est que euh, la capitale que j'ai déjà évoquée, donc euh, Shatrat, Shatrat, va être tout simplement la base d'opération de l'Alliance et de la Horde qui vont se coordonner, c'est là où ils vont redécouvrir d'ailleurs Khadgar et les Naru, et euh, c'est là où ils vont euh, parler avec les Draenei sur place et il va y avoir tout simplement, Shatrat va être un peu le QG d'opération des forces euh, coordonnées de l'Alliance et de la Horde ça, ça va être super important et vont, ça va être l'endroit où on va nous envoyer un peu partout sur Draenor pour pouvoir attaquer les forces Illidari, les forces de la Légion Ardente ou tout simplement les menaces locales, puisque comme je vous l'ai dit, je vais vous remontrer la carte. Ce qui est très intéressant c'est que euh, on redécouvre tous les territoires qu'on connaissait ou qu'on avait nommés dans Warcraft 2, mais il y a également certaines créations, il fallait, il fallait bien sûr pas faire que des orques et des ogres. Euh, il a fallu, et pas que des drainines non plus, il a fallu créer de nouvelles choses pour que le bestiaire on va dire, soit un peu plus varié. Donc il va y avoir la création des aracoa qui sont des espèces d'hommes, euh, après les hommes cochons, les hommes les, les hommes chevaux, et eh bien on nous crée les hommes oiseaux, hein, les aracoa il y a également les éthériens qui sont des espèces d'élémentaires de, du vide. Des, enfin des, des, ouais, ça, des, des un peu des élémentaires du vide mais doués de paroles et à côté de ça nous avons donc les narus ces espèces de cristaux de lumière qui bien sûr ont un rôle alors les, les narous ont un rôle plus important mais les aracoa et les terriens ont un rôle pour le moment secondaire voire tertiaire mais ça va étayer un petit peu enfin ça va permettre de, de, de rendre un bestiaire un peu plus varié et ça, notamment au niveau des des univers parce que sinon on aurait pu avoir que des déserts rouges et des marécages marrons. Il a fallu changer un petit peu et ça nous permet d'avoir pas mal de, de background. Il y a même aussi d'autres hommages et de clins d'œil par exemple les dragons noirs avec le repère de Deathwing et les Ogres avec la création des, des Orgrons etc donc ça c'est plutôt sympathique je trouve. Donc voilà pour, pour chatra qui sera tout simplement l'endroit où vous allez eh bien attaquer le Safari où Kadgar et Adal le chef des, enfin le narou présent sur place, le chef des narou présent sur place, va bah, vous envoyer toutes les missions, allez tuer machin, allez tuer machin, allez tuer machin, allez tuer machin. Puisque Burning Crusade c'est tout simplement l'ouverture du Safari, on y reviendra après, Burning Crusade c'est un énorme fan service, comme on surfe sur la on surfe sur le succès de World of Warcraft, il faut mettre que des têtes connues qu'on va couper, c'est pire que la révolution française, ça guillotine à tout va, euh, les différents euh, chefs qu'on connaissait, différentes euh, figures connues de Warcraft 2 et de Warcraft 3, on fera un point à la fin, on, on mettra le tableau de chasse en place à la fin, mais c'est un massacre, c'est un carnage, donc ça c'est quand même assez intéressant. Au final il y a également, quand même, il n'y aura pas que l'outre-terre, il y a également Karazan, qui est une, un, un des territoires qui n'avait pas encore été montré à Vanilla, c'est tout simplement l'ancienne tour. Euh, du gardien Medivh, Medivh qui avait été, euh, d'ailleurs ça n'a pas du tout été fait je trouve ça dommage puisque la tour de Medivh est censée être une tour, si vous avez lu le dernier gardien c'est un vieux livre et moi je n'avais pas trop aimé mais il y avait des choses intéressantes dedans quand même le, le, en fait la tour est censée être identique en sortie de terre mais également sous la terre donc la tour de Medivh c'est censée être toute cette ascension là et la, la, enfin, la tour, on va dire les catacombes sont censées être l'identique mais en version, enfin l'opposé, la négative on va dire et du coup c'est l'endroit où justement il y a les démons et Sargeras, enfin quand, euh, quand euh, Khadgar et Lothar vont tuer Medivh, c'est justement tout au fond des catacombes où on le voit habité par Sargeras. Et ça n'a pas du tout été utilisé dans l'extension, ce qui est un peu dommage. Et au final, ils ont d'ailleurs un peu redconné euh, Karazhan, hein, cet endroit, qui normalement est juste une tour solitaire où eh bien, Medivh est un ermite. Là ils ont rajouté des villages, d'autres personnes, etc. Alors qu'en fait, bah sur le papier non justement Medivh il n'aime pas la compagnie des autres personnes donc euh, faire des fêtes etc euh, c'est pas trop son délire donc là dessus ils ont complètement changé un petit peu avec le bureau de enfin avec des salles de festivités et autres ça c'était une création Burning Crusade alors que ça allait à l'encontre de ce tout ce qu'on nous avait dit sur Medivh mais bon, on peut imaginer que c'était sa possession de Sargeras qui a fait ça on peut, on peut l'expliquer de plein de manières ça y a pas de souci. et ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit sur Medivh Finalement, donc euh, comme je vous l'ai dit, Khadgar et euh, Adal vont nous envoyer un peu partout. On va affronter plein, plein, plein, plein, plein euh, de figures connues ou inconnues, mais plein de boss. Et on va tous les traquer et les détruire. Je vous ai montré du coup une image de Mactéridon donc, qui trône dans la citadelle des Flammes Infernales. Il y aura d'ailleurs pas mal de raids contre la Horde, notamment tu tuera Gargat, le chef de la Gangorde. Mactéridon qui approvisionne on va dire, les orques en sang démoniaque, etc. etc. Notamment également le Donjon de la Tempête où on nous, on nous expliquera dans, cette, euh, dans ce raid Pourquoi, comment justement les euh, Draenei ont pu rejoindre Azeroth Et comment, enfin euh, c'est tout simplement le QG de Kalthas Et c'est là où on apprend dans certaines de ses missions que Kalthas a trahi Illidan Puisqu'il a fait un pacte avec, euh, avec tout simplement la Légion Ardente Il n'est pas dit qu'il qu'Illidan, c'est la Légion Ardente à ce moment là, c'est tout il a plus d'influence et autres. Donc aucune mention de Kil'Jaeden avant euh, le Redcon Chronicles et les romans après et notamment le, et également le patch final de Burning Crusade à savoir le réveil du Puits de soleil donc trahison à cause du dédain et de la folie d'Ilidan. c'est dit dans les quêtes c'est dit dans les quêtes c'est folie d'Ilidan, tout simplement. C'est la folie d'Ilidan, du coup qu'elle tasse euh, a pris ombrage et il trahit et va s'allier à la légion ardente. Je, vraiment, hein, textuellement c'est ce qui est dit dans euh, une des quêtes de Radu Néant incroyable <rire> incroyable extension en termes de lore hein. euh, ensuite ce sera bien sûr expliqué un peu plus euh, dans les différents livres et autres et c'est toujours pour des raisons de merde hein, évidemment euh, donc utilisation alors d'ailleurs dans les raisons de merde qui sont évoquées, il y a le fait que euh, au final Keltas va mettre de plus en plus de côté enfin Keltas va être de plus en plus mis de côté par Illidan qui euh, se concentre sur les chasseurs de démons et par exemple dans le, dans le roman Hurle l'orage il nous en parle, hein, que Ilidan, au final il se concentre sur les chasseurs de démons quitte à laissé un peu les autres Illidari de côté euh, il va donc euh, délaisser Keltas et là il y a vraiment ce côté Santa Barbara euh, incroyable en mode oh, non mais ah, Brian ne me répond plus il ne me parle plus hein, là, là qu'est-ce que je vais faire <rire> il y a également donc euh, l'utilisation donc des chasseurs de démons f 200 il le voit un peu comme une insulte personnelle puisque bah, les chasseurs de enfin c'est son, son peuple qui, qui est utilisé par Elidan incroyable, ça a changé, euh, ça a changé depuis War 3, euh, <rire> les ambitions personnelles, euh, etc., etc, etc, etc, enfin que des... que des histoires à dormir debout, des, des conflits d'enfants de 5 ans, c'est un petit peu triste d'en venir là, mais c'est pas terminé, hein. l'écriture les... merveilleuse continue avec Akama, l'un des quatre grands leaders des Illidari, puisque même si Akama avait un rôle un petit peu, enfin c'est surtout à la fin de Frozen Throne où il va avoir un rôle plus important, mais... Donc quand Illidan, Kel'tas et Vash vont en Northrend pour affronter Ner'zhul, affronter le roi Lich et tuer le roi Lich, et eh bien qui on laisse derrière c'est Akama qui va et tout simplement être le régent de l'Outre-Terre et de Draenor donc il va diriger toutes les, toutes les forces Illidari restées en Draenor. Et il doit est censé consolider la base pour le retour d'Illidan. Donc il a quand même un rôle super important dans War 3. et Il a clairement, enfin Illidan l'a libéré et au final il lui a, enfin, ils ont combattu côte à côte contre Mactéridon, la Gangrorde, etc. Akama a vu qu'Ilidan utilisait des pouvoirs gangrénés. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont tous des parias, on va dire, de la société. Enfin, des so de leur société respective. Donc au final, Akama a voué, euh, enfin tout simplement, a fait serment d'allégeance envers Illidan. Et à Burning Crusade, il fait son réveil. Il se dit, mais attendez, euh, ils utilisent la magie gangrénée. Euh... Ils utilisent la gangrande, euh, c'est pas très jojo ça, hein, quand même! Et à ils oh, c'est pas terrible! Et Illidan, évidemment, comme c'est un méchant de série Z complet, hein, qui est tombé dans la folie, il va euh, mettre en esclavage les rouées, enfin, il y a une partie des rouées, les cendres langues, et euh, au final, <rire> ça on sait pas d'où ça sort, hein, bien sûr, parce que bah, si jamais ils avaient dû se servir de, de main d'oeuvre, ça aurait plutôt été les gangrork mais non, là c'est les rouées, on sait pas pourquoi, alors qu'ils font partie des plus grands alliés d'Illidan, mais bon. Du coup, c'est dit comme ça, et euh, bah, Akama il va commencer à s'énerver, à s'exciter, et il va se rebeller. Et comment il va se rebeller bah, Notamment en libérant euh, l'un des ennemis euh, principaux euh, de Dilidan qui avait été enfermé dans le Temple Noir, à savoir Maiev. Mayev Shadow Song. Donc, euh, Chante l'ombre Mayev chante l'ombre en français. Donc, euh, ça, c'est quand même assez incroyable, et il va tout simplement libérer Mayev et euh, Akama. <rire> Va vouloir du coup eh bien, libérer le monde de Draenor contre la tyrannie d'Illidan. Euh, quel tyran ce méchant Illidan. Donc euh, il est pas content du tout. Hein. Akama, euh, des années après, il se rend compte de ce que fait Illidan. Il se sert des magies gangrenées, etc. Je veux dire, contre MacTeridon, Illidan, il n'a pas, euh, il pas utilisé la lumière. Hein. Euh, donc Akama, il s'en doutait. Hein, mais bon, c'est l'écriture baissée. C'est l'écriture Burning Crusade. Et euh, finalement, Illidan découvre la trahison d'Akama. Donc il va enfermer Akama et il va séparer son esprit avec son corps et il va créer l'ombre d'Akama qui lui l'ombre d'Akama servira fidèlement Illidan alors qu'Akama est enfermé dans la prison du temple noir c'est le moment où justement c'est toutes les quêtes qui vont euh, ouvrir le, le temple noir qui vont permettre l'obtention du raid du temple noir et en fait et eh bien à la fin vous avez Maiev qui va libérer Akama mais il faudra quand même se confronter à l'ombre d'Akama c'est incroyable et à la fin donc tout ça euh, tout ça, ça, finira, ça aboutira à la, à la capture d'Illidan et tout simplement au meurtre d'ilidan euh, donc Illidan sera tué euh, dans le temple noir quel, euh, be quel beau raid c'était incroyable alors pas, le gameplay vous pouvez aimer hein. bien entendu vous pouvez aimer le temple noir d'un point de vue lore c'est totalement incroyable de massacre, en fait il tue Illidan à ce moment là il tue Illidan et sachant qu'en plus bon à la fin on, on aurait pu dire qu'il n'était pas mort etc même dans les retcons, même dans les trucs, qui. parce que je rappelle que Légion est un redcon en grande partie de Burning Crusade, il y a beaucoup de choses qui vont être réécrites parce que c'était de la merde, hein, il faut le dire, à l'époque, parce que bah, Burning Crusade va massacrer plein de figures connues, alors que Illidan est quand même un personnage qui, est, même s'il peut mourir, il n'y a pas de problème, Illidan amène quand même énormément de choses en termes scénaristiques. Et au final, il va être tué, comme tous les autres, <rire> toutes les autres, tous les autres chefs, et euh, pff, voilà, c'est tout, fin d'Illidan, euh, en fait il est tombé dans la folie, il utilise ses troupes, un grand méchant, allez hop on le tue, et du coup il sera ramené, ce qui est dommage c'est juste d'avoir dit qu'il avait été tué alors qu'il aurait fallu le, juste qu'il soit capturé, mais bon ça c'est autre chose, on y reparlera dans Légion. Euh, donc... Tout sera notamment, comme je vous l'ai dit, revu en partie avec le roman Hurlerage, les deux romans sur Hurlorage d'ailleurs, Chronicles et en grande partie Légion, qui réécriront et qui permettront de ramener Illidan. Alors en même temps, Burning Crusade avait tellement saccagé le personnage, il fallait bien le ra rattraper, tout ça. Euh, suite à l'extension du Temple Noir, nous avons une extension qui sort de nulle part. On est en Outre-Terre, on se fout sur la gueule avec des démons, le, la Légion Ardente, tout ça, tout ça. le plan plus global. Et là, Zul'aman les dieux de Zulaman. Alors, quand vous avez vu la cinématique et tout, vous vous dites, oh, c'est classe, Zulaman c'est une extension qui a marqué l'esprit des joueurs, c'est super classe, les trolls, tout ça, on retrouve les Amani, on est vraiment, on voit encore Beyond the Crusade le côté hommage à World of War 2, War 3, les trolls des forêts qui reviennent, le problème c'est que, bah, encore une fois ils reviennent comme tableau de chasse, hein. c'est euh, Zul'jin, Zul'jin qui revient et qui est pas content, parce que les Z200 sont dans la horde, et du coup il déclare la guerre à l'Alliance, bon ça n'a pas de problème, hein. je veux dire, il... Il s'est battu contre l'alliance pendant je sais pas combien de temps, même si c'est pas la même alliance, pour lui c'est la même merde. Mais la horde, il se bat contre la horde, contre des trolls, contre des orques. Je rappelle que les trolls dans War 3 disent quand même vengeance pour Zul'jin, hein, donc il y a quand même une certaine proximité. Les orques avec qui il s'est battu pendant la deuxième guerre, il a, ils ont saigné ensemble, ils ont sué ensemble, parce qu'il y a les elfes de sang dans la horde. Donc Zul'jin il pète un câble. Sachant que ce qui est très drôle, faites les quêtes des Interlands, puisqu'il y a des trolls des forêts qui sont dans la horde, hein, je le rappelle, euh, les Raventusk, donc les Vangebroche en français. Lisez, faites ces quêtes-là en Interlands, que ce soit à Classique ou euh, même les quêtes de Cataclysme, donc même maintenant, faites ces quêtes-là, vous verrez, vous parlez avec l'ancien du village de Raventusk, il vous dit « Zul'jin n'aurait jamais toléré les agissements des trolls des forêts euh, qui se rebellent contre la horde, etc. » Ça, c'était Vanilla. Et c'est resté en plus à Cataclysme. Hein. Et c'est très drôle parce que... <rire> Du coup, à Burning Crusade, Zul'jin, bah, il n'est pas content. Alors Zul'jin, on le connaît dans Burning Crusade, avec un bras en moins et un œil en moins. Il y a un problème. Il <rire> y a un problème. C'est que les trolls sont inspirés de Warcraft, sont inspirés aussi de Sodor Hammer, et tous les trolls des univers d'heroic Fantasy, ils ont un pouvoir de régénération, qui vient de la mythologie scandinave. Les trolls, ils sont, il faut même les cramer parce que sinon, leurs membres repoussent. Vous voyez où je veux en venir. Il y a un problème que Zul'jin bah a un bras qui ne repousse pas. Or c'est quelque chose de physiologique. Les trolls, leurs membres repoussent. C'est comme une queue de lézard, vous la coupez, elle va repousser. C'est pareil avec les trolls, avec des membres. Du coup, comment, ça ex comment expliquer pourquoi il n'a qu'un seul bras Parce qu'il fallait donner, montrer le côté vétéran de Zul'jin, etc. etc. Zul'jin qui est un lanceur de hache dans Warcraft 2 et qui devient un, une espèce de chamane corps à corps de chaman kung fu panda enfin euh, de kung fu chaman euh, dans, dans, dans Zulaman comment expliquer pourquoi son bras ne repousse pas et eh bien en fait c'est parce que les loa ont maudit Zul'jin et ils ne respectent pas les agissements, enfin parce que Zul'jin ne respecte pas les agissements etc de tout ça tout ça tout ça donc les loa ont pris ombrage de Zul'jin Ok, on pourrait imaginer ça à la base la régénération n'a rien à voir avec les loa mais une régénération naturelle suite à, au redcon de burning crusade on dirait que la régénération maintenant est due aux au, au Loa Ce sera d'ailleurs une blague de Zul'jin dans Heroes of the Storm ce qui se moque de ce truc là Et au final Zul'jin Le problème c'est qu'en fait Il fait quoi dans Zul'aman en tant que boss et bien il utilise euh, Les Loa Pour changer de forme etc qui lui concède sa forme machin Donc en gros les Loa lui refusent la régénération mais lui, lui prêtent son pouvoir Pour qu'il puisse prendre d'autres formes et pouvoir se battre grâce à, la, la, la, la, à la... Grâce aux Loa Ok c'est assez intéressant hein. donc monsieur fait la guerre à la horde et l'alliance il a perdu la grâce des Loa, mais il a la grâce des Loa pour changer de forme ok ok, okay, okay. Ça, ça représente bien euh, Burning Crusade hein. d'un autre côté d'ailleurs Zulaman je vous ai dit hein, cette extension de, ah, on se demande ce qu'elle fou là c'est un peu un ovni dans les patchs de Burning Crusade c'est pas pour rien c'est parce que justement comme je vous l'ai dit en début de vidéo les, les patchs sont vus, enfin en fait Blizzard à l'époque travaille patch par patch pas, ils n'ont pas une, une fin à l'époque même, enfin, Personne ne se, ne, ne s'attend à ce que ce soit Kill Jaiden le grand méchant de Burning Crusade. Mais même chez Blizzard, il y avait des interviews et autres qui disaient justement que à la fin, ils ne savaient pas qui allait être le chef d'extension. À la base, c'était pas prévu que ce soit Kill Jaiden. Donc, ils travaillent vraiment patch par patch. Et ils se sont dit, bah, Zulaman, avec l'intrigue des Elves de Sang contre certains à manie et tout, boum, on va faire Zulaman. <rire> voilà, c'est pour ça qu'il y a Zulaman. Ça n'a ça, ça aucun lien avec le reste, mais c'est Zulaman. Du coup, la dernière, le dernier patch pour Burning Crusade, c'est le réveil du puits de soleil. Le réveil du puits de soleil, c'est assez incroyable. C'est tout simplement Kaltas qui n'est pas mort. Eh non, on l'avait tué dans, le, on tué dans le, bastion de la, le bastion de la tempête. Mais au final, eh bien, il a été sauvé par chivara donc un démon. Et en fait, eh Kaltas, il se moque de nous, puisque Kaltas en fait n'était en vie. Il a été réanimé, ou en tout cas, il a été il est revenu en tant que démon, en tant que bras droit de Kiljaiden, et bien il va utiliser le puits de soleil, un petit peu comme les Elfes de la Nuit, à l'époque les bien-nés, avaient utilisé le puits d'éternité pour faire venir Archimonde et essayer de faire venir Sargeras en Azeroth, et bien il va se servir du puits de soleil qui a été, bon je vous passe le truc, hein, le puits de soleil il a été remis dans les mangas, notamment par kalego et autres, Et coup le puits de soleil avait été remis à sa vraie forme, Keltas va l'utiliser pour invoquer Kil'jaiden en Azeroth. Oh là là, c'est incroyable, il faut, il faut repousser ce méchant Keltas. Donc là, Keltas, c'est formidable. Ce qui revient en tant que démon. Donc ça, c'est très drôle, parce que pourquoi il revient pas dans, <rire> pourquoi il revient pas à Légion, du coup Mais euh, le truc incroyable, c'est surtout, donc Keltas revient en tant que démon. Il continue de servir à la Légion Ardente et il veut réinvoquer Kil'jaiden dans notre monde. Et là, attention, ouverture des guillemets, citation, l'une des plus célèbres de World of Warcraft du série, là ça vous montre l'écriture de, de Keltas à Burning Crusade ne prenez, ne prenez pas un air si satisfait, je sais à quoi vous pensez mais le donjon de la tempête n'était qu'un petit contretemps. croyez-vous vraiment que je confierais notre avenir à un aveugle, un bâtard demi-elfe de la nuit Ha <rire> oh non, ce n'était qu'une étape vers un projet plus global c'est ce qui nous amène ici et cette fois, vous ne vous en mêlerez pas Keltas, écriture de Keltas il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va avec Keltas dans cette citation. Et après on me demande pourquoi je n'aime pas Burning Crusade. Bah vous, avez, vous commencez à voir je pense le, le schéma prendre forme. Et il est temps de faire, donc voilà, fin de Burning Crusade, nous avons réussi à vaincre, à repousser l'ouvert, enfin on a réussi à fermer le portail, un peu pour faire hommage à, à la fin de Sargeras euh, dans la guerre des Anciens. En gros le portail se referme sur Kil'jaeden. du coup Kil'jaeden n'a pas pu, euh, enfin été repoussé, il n'a pas pu, eh bien, traverser le euh, portail. Voici le tableau de chasse de Burning Crusade, mesdames et messieurs. Et encore, il n'est pas tout à fait complet, on y reviendra juste après. Je vais faire de gauche à droite, de haut en bas, les personnages importants, majeurs, qui ont été tués à Burning Crusade. Alors tués ou vaincus, mais là, c'est quasiment, il y a par deux personnages, tous les autres ont été tués à Burning Crusade. Alors en commençons. Par Tantarg, euh, donc euh, l'ancien le, le bras droit de Ner'Zhul, qui n'est pas tué à Burning Crusade, mais en fait c'est le. Je vous avais dit, vous savez, le, les romans sur Warcraft 2, donc euh, Tides of Darkness et Beyond the Dark Portal, qui permettaient de ramener un petit peu tout ça euh, pour préparer Burning Crusade. Et bien Tantarg est tué dans ce roman là, et Kilrog est également tué euh, des mains de Danat, je vous laisse voir les vidéos de Warcraft 2, dans ces romans là. Donc ils sont tués à l'époque de Burning Crusade. Pas, par, pas dans le jeu lui-même, hors écran en plus. Donc si je rappelle, uh, Killrog était un des plus grands généraux de la Horde, Dantarg était le bras droit de Ner'Zhul, voilà. Donc on tue des deux personnages euh, principaux du côté Horde comme ça, en mode... Euh, hop Celui d'après c'est encore meilleur, Warcraft 2 également. Donc Killrog Dedeye qui est le chef du clan Bleedingolo, donc l'orbite sanglante, et euh, Dantargue qui est euh, du coup bah, le co-chef en fait, hein, du clan euh, Shadow, Song, donc, euh, Shadow, Shadow Moon, pardon. Euh, donc euh, les Ombres Lunes tout simplement. Et enfin, nous avons donc celui à droite avec la tête de loup, c'est Fenris. Fenris qui à partir de World of Draenor deviendra l'oncle de Thrall, etc., etc. Fenris, chef euh, des Thunderlords, donc des Sire -tonnaires. Bah Lui on ne sait même pas, il a est... disparu. Il a disparu, <rire> il a disparu. <rire> On ne sait même pas ce qu'il advient de Fenris, pour vous donner un niveau, le niveau de l'écriture. Fenris, on ne sait pas ce qu'il devient dans Burning Crusade, il n'est pas là. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que les Thunderlords, les Sire parce que les Blingolos par exemple vont être corrompus et sont dans la Gangrohr, euh, sauf certains, notamment les restes qui n'ont pas été corrompus menés par le fils de Kilrog Jorin. Mais les Sirtonaire, eux, sont dans l'ordre. Ils sont intégrés dans l'ordre. Mais Fenris, il a disparu. <rire> on ne sait, sait pas où il est. Il est parti un jour, il a dit je vais chercher du lait. Et, et il a abandonné euh, tout le monde. <rire> Ensuite, on a deux Gandorcs avec tout simplement, euh, donc, euh, Kargat, euh, tout simplement donc Kargat. Tout simplement, donc Kargat donc qui est tout simplement le chef du clan Shatredens, donc les mains brisées donc Kargat, euh, l'âme point, et hein, euh, eh bien Kargat est tué, il est le chef de la Gangrord, un des bras droits d'Ilidan, et il va être tué dans, la, dans un des raids de la citadelle des flammes infernales ensuite nous avons Tagar Spinebreaker qui est le chef euh, du clan Bonchewers, donc le clan Mâche les eaux et le pire c'est que lui il n'y a même pas de quête pour le tuer, même pas de raid, il est tué comme un vulgaire péon, un personnage qui vagabonde pas loin de la citadelle des flammes infernales je l'ai tué il n'y a pas longtemps en stream si Eva m'avait pas dit, regarde qui t'es en train de taper, je n'avais même pas vu qui c'était. Et il n'y a pas de quête pour le tuer. C'est le chef du clan Bonshowers. Et il a même été réintégré dans le livre, etc. Hein Et c'est tout. Pas de quête, pas de raid, que dalle. Ensuite, nous avons donc les deux personnages massacrés comme ça, sans aucune... Euh, voilà. Sans rien, sans, sans rien. Ensuite nous avons Kazak, le seigneur funès Kazak comme vous l'avez vu, l'un des world boss du coup de, de Burning, enfin euh, des world boss de Bovania qui sera réutilisé à Burning Crusade. Nous avons Mactéridon, ensuite le seigneur des abîmes Mactéridon dans l'un des raids de la citadelle, bah, d'ailleurs c'est le repère de Mactéridon, hein, l'un des, des raids de la citadelle des flammes infernales. Nous avons ensuite Mogor, le chef euh, du clan euh, du clan euh, Skull, donc les, le crâne ricanant qui est devenu un des chefs des clans ogres euh, de Nagrand et on le tuera dans les quêtes d'ailleurs de Nagrand ce sera un des boss de quête de, de la zone. Nous avons ensuite Zulued, le chef du clan Dragon Maw, vous savez les, les orques qui chevauchent les dragons, donc les gueules de dragon, et eh bien Zulued était leur chef, et vous le tuerez dans une des quêtes euh, de la vallée Ombre Lune, donc dans la vallée Shadow Moon, où justement il apprend aussi à dompter euh, des euh, drakes du néant. Donc vous voulez être tué dans une simple quête. Nous avons ensuite, euh, juste en dessous de Dantarg et Kilrog, nous avons euh, tout simplement Morose, le bras droit, qui est tout simplement le, le serviteur de Medivh, hein, à Karazan, ainsi que le père de Medivh, qui a été un petit peu rendu fou et tout, c'est Nieles Aran, donc le mari, enfin le, le père de Medivh tout simplement, et qui était un magicien très très puissant, et bien il est tué à Karazan. Nous avons également, juste à côté, Teron Gorfin, Teron Fielsan, qui était tout simplement, et gor ce qui est très drôle c'est qu'il est réanimé à BC pour être tué à BC en tant que... en fait on l'a réanimé dans le temple noir et on s'est dit bah en fait toi t'étais une des reliques de Warcraft 2, t'étais l'un des serviteurs de Ner'zhul et de Gul'dan, bon écoute tu, tu permets de ramener un petit peu tout le monde à l'époque du temple noir que ce soit la horde sous Gul'dan, la horde sous Ner'zhul et autres, et autres. Bah tu vas devenir un, un, un, un des serviteurs d'Illidan dans le temple noir lui, lui même il sait pas trop ce qu'il fout là Il, il est comme euh... <rire> il est comme dans <rire> il, il cherche il est comme ça Qu'est ce que je fais là et il va être tué tout simplement Ensuite nous avons donc l'ombre d'Akama Donc Akama, la volonté d'Akama en tant que serviteur d'Illidan Qui va être tué et qui reviendra d'ailleurs plus tard Mais est, il est tué Zul'jin, on l'a vu à Zul'aman, qui va être tué, euh, c'est dommage, ça aurait pu être un des chefs de la horde, hein, euh, de chefs des trolls etc, mais non, non, le massacre. Nous avons ensuite le phénix Alar, le phénix de Keltas qui va être tué dans le donjon de la tempête, donc Zul'aman hein, pour Zul'jin je précise. Temple noir pour Akama comme Terengor ensuite nous avons Kalégos qui sera alors lui Kalégos n'est pas mort j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Kalégos si ça vous intéresse euh, il va pas être tué mais en fait il était possédé par un natrezim donc un seigneur de l'épouvante et au final eh bien on va tuer euh, le natrezim euh, qui l'a possédé et en fait on bat Kalégos. mais Kalégos ne va pas mourir même s'il va être gravement blessé au final donc un dragon bleu qui va être euh, vaincu et ensuite nous avons Kil'jaiden je l'ai déjà évoqué qui va être vaincu au puits de soleil on l'empêche de rentrer euh, en Azeroth et en dessous vous avez trois des grands chefs des Illidari, donc les cinq chefs Illidari vont être massacrés, hein. troisième faction. Euh, donc on a Dame Vache qui va être tué dans le repère du serpent je crois, quelque chose comme ça, euh, qui est tout simplement donc dans le marécage de Nagran, un hein, des raids où bah, en fait Illidan euh, il est pas très écolo hein, et ils sont en train de récupérer de l'eau. Voilà, Vache est mort en allant récupérer de l'eau. Dame Vache, le bras droit d'Ashara. Et l'un des bras droits d'Ilidan, tué en allant chercher de l'eau. À côté Illidan évidemment hein, qui a été tué au temple noir, on l'a déjà évoqué. Keltas qui n'est pas tué une fois, mais deux fois, une fois euh, au, <rire> à la citadelle euh, au donjon de la tempête. Et ensuite il sera retué à la, sur la terrasse des magistères hein, avec euh, tout simplement eh bien, le réveil du puits de soleil. Voilà voilà, nous avons tous ces personnages importants ou un peu moins importants, mais quand même des personnages connus, qui sont tués à Burning Crusade. Ce n'est pas fini. Parlons maintenant des personnages oubliés qui ont été ramenés ou créés à partir de Burning Crusade, qui ne seront pas réutilisés tout de suite, ou même pas réutilisés du tout pour certains d'entre eux. Commençons par les fils de Lothar à savoir Danad Trollbane, le chef de l'Alliance du coup en outre-terre hein, qui est l'alter ego de Nazgrel pour la Horde enfin lui c'est l'alter ego pour l'Alliance bien sûr Danad Trollbane qui ne sera pas réutilisé alors que c'est... Je, je, je rappelle quand même que dans les Fils de Lothar vous avez leur statut, si vous allez à Stormwind vous allez à Hurlevent, vous avez leur statut qui sont devant la capitale de l'Alliance c'est censé être des héros de guerre des illustres héros on retrouve ces mecs là et ils ne sont pas réutilisés dans les campagnes de l'Alliance. <rire> quoi ça sert de faire une statue du coup <rire> Donc Danat, hein, qui est tout simplement le prince héritier de la nation de Stromgarde qui est dans l'Alliance. Hein. Donc un, il devrait être roi, même ça devrait être le roi de Stromgarde, pas réutilisé. Arathor que vous voyez juste après qui est un demi-elfe, un demi-haut-elfe d'ailleurs, euh, qui est le fils de Thuralion et d'Aleria qu'on qu voit à Burning Crusade puisqu'il est leur fils et il va être un des généraux de l'Alliance la, de euh, à Burning Crusade, mais son rôle euh, bah, tout simplement, euh, il est euh, même pas tertiaire, c'est même plus tertiaire, il sert à rien, alors que je rappelle quand même que l'union d'un elfe, enfin les semi-elfes sont très très rares et sont censés être assez puissants, et le fils de Turalion et d'Aleria, qui sont deux grands héros de guerre, Turalion étant l'un des plus grands héros euh, humains qui ait jamais existé, euh, Aleria pareil du côté aux elfes, le fils devrait quand même être plutôt badass, je crois que le plus grand fait d'armes d'Arator de, de, c'est d'avoir réussi à ouvrir la boîte à cornichons tout seul, sans l'aide de ses parents, c'est quand même incroyable. Turalion et donc Arator on le reverra à partir de Légion, mais c'est pareil, il aura pas un rôle important. C'est censé être un super paladin et autres hein, quand même. Euh, et Arator, rappel petit, quand même, un petit rappel quand même, Arator c'était censé être. C'était quand même la nation principale, je veux dire le, le titre Arator et pas là par hasard. Hein. Arator c'était la nation première des humains, etc. Le mec, son nom c'est. Un... Enfin je sais pas, un rator quoi c est, c est... Mais bon, c'est pas grave euh, Du coup Lyon Aleria qui euh, sont nommés à Burning Crusade Mais qui sont là mais sans être là Et qui reviendront à partir de Légion Nous avons ensuite Khadgar Qui va se toucher le bâton jusqu'à Warlord of Draenor Où il va avoir un rôle important Mais c'est surtout à Légion où il va avoir un rôle crucial Donc euh, bah, de Burning Crusade à Warlord of Draenor Khadgar euh, illustre son bâton Ensuite... <rire> Alors là c'est pareil, hein, c'est quand même incroyable, nous avons euh, tout simplement donc Vorental qui est le chef des clairvoyants, Vorental qui était l'un des grands généraux de Keltas et dans la, dans la hiérarchie des elfes de sang il est censé être le numéro 2, Vorental une fois euh, l'assaut euh, du, du puits de soleil, bah, lui c'est simple, on l'a plus jamais revu Vorental, c'est quand même un peu dommage, quand même, ça serait intéressant de le, le retrouver Vorental. Mais bon, ah, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé Vorental, enfin j'ai vraiment pas aimé Chronicles 3, hein, je pense que vous avez compris pour différentes raisons Mais euh, le passage sur Vorental est super intéressant et j'ai beaucoup aimé le personnage euh, donc c'est dommage de ne pas l'avoir utilisé. Rexar, Rexar qui reviendra un petit peu de temps en temps faire des petits coucous euh, Alors ça va être un Cataclysme, enfin Cataclysme, World of Draenor, enfin Cataclysme, euh, Mist of Pandaria Un petit peu Mist of Pandaria notamment avec euh, Orgrimmar et il euh, reviendra surtout à Légion au final mais il aura un rôle très très secondaire. Nazgrel qui n'est toujours pas revenu. Alors il a fait un petit coucou lors des quêtes PVP euh, de légion, mais sinon bah, on le revoit pas. Nous avons Jorin Dedai qui est juste le chef du clan, le chef des Magars euh, de, le chef des magars, quand même euh, de Draenor et le chef du clan Bleeding Hollow toujours pas réutilisé, hein, c'est un petit peu dommage et d'ailleurs euh, Jorin pour la petite anecdote hein, les, les magars en tant que race alliée que l'on débloque ce sont des magars de la Draenor alternative alors qu'il y avait Jorin Dead Eye, légitimité quand même plutôt intéressante et les magars de, de l'outre terre qui auraient pu être utilisés pour le scénario magar, pas du tout on a préféré aller dans la timeline alternative etc etc etc et nous pondre une punk à Chien en tant que chef euh, Gaillara en tant que chef euh, la trale alternative en tant que chef des, des, des, des magars Merci Blizzard. Euh, ensuite nous avons Akama hein, qui, sert, euh, bah, qui a retourné sa veste, euh, sa veste pour servir à rien, il aurait pu être un des chefs des Drainei. Non pas du tout, il va se toucher euh, les tentacules jusqu'à Légion, et à Légion il fera un petit retour au milieu des Illidari, hein, mais voilà. D'ailleurs, petite anecdote, mais Akama, si vous faites un DH, si vous faites un Demon Hunter, donc un chasseur de démons à partir de Légion et que vous faites le, le domaine de classe, c'est là où vous voyez le potentiel gâché et manqué. Euh, d'une autre faction illidary qui aurait pu arriver quand vous voyez tous les marcus Jonathan qui sont censés rep représenter il bah, y a le chef des cendres langues qui aurait dû être Akama euh, le chef, euh, la chef des naga présente qui aurait dû être dame vache euh, le chef des elfes de sang qui aurait dû être Keltas et ensuite euh, la fausse Illidan la, la, la fille qui, est, qui ressemble à Illidan mais en fait, au féminin Ça, tu, tu vois le potentiel manqué tu vois le potentiel gâché, c'en est triste et enfin Maiev qui reviendra à partir de Légion et qui ne sera pas réutilisée alors dans l'univers étendu elle sera un peu, un peu utilisée notamment à, à un Cataclysme mais sinon, elle n'apparaît pas avant Légion. Donc voilà, les personnages oubliés. C'est quand même un peu la tristesse de voir des figures aussi emblématiques de l'univers de Warcraft être mises au banc des remplaçants, voire des absents. C'est quand même un petit peu triste Burning Crusade. Et c'est pas terminé, c'est pas terminé, puisque je trouve... Alors, c'est quelque chose qui n'a pas forcément un rapport avec l'Outre-Terre et autres, mais un des... un des donjons, en fait, même trois des donjons de... Burning Crusade c'était tout simplement les cavernes du temps donc on va en explorer un peu le, le vol draconique bronze avec tout simplement dormus et ses gardiens du temps et on va voir un petit peu à quoi, représente, enfin, à quoi ça ressemble et encore une fois en fait pour moi ce, ce, les cavernes du temps, alors vous pouvez aimer les cavernes du temps hein, bien entendu, Je, vous pouvez aimer ces raids il hein, n'y a pas de problème mais d'un point de vue scénaristique il faut voir que ça n'a pas de sens et que c'est complètement du fanservice à outrance et les cavernes du temps pour moi représentent très très bien ce qu'est Burning Crusade c'est à dire du fan service, du mauvais fan service, du fan service on vous en fout, quitte à ce que ce soit n'importe quoi et on vous, les met, on vous en met plein les yeux là-dedans et en plus de ça, donc c'est vraiment pour moi ce que j'appelle du pur débile, enfin du fan service de débile euh, où on chasse des boss connus, on chasse des, des, des, des, des, personnes, des personnages illustres sans réel intérêt pour le lore, sans aucune avancée scénaristique propre, ça ne sert pas à avancer le récit, c'est juste du retour dans le temps parce que vous avez kiffé ces personnages-là avant donc on vous les fait buter et c'est ce que j'appelle le safari et du coup dans les personnages tués connus, même si c'est dans le temps eh bien vous avez, dif dif vous avez différents euh, personnages avec par exemple eh bien la libération de Thrall où vous allez affronter Blackmore etc l'hommage à Warcraft 1 avec euh, l'ouverture de la Porte des Ténèbres par Medivh et enfin euh, la bataille du Mont Ijal où vous affrontez Archimonde euh, Asgalore etc, Anéteron etc, les, les grands chefs de la Légion Ardente voilà c'est ça on vous met, tu passé, parce que vous, vous avez kiffé, on vous le remet Quitte à, à n'avoir aucun sens Alors, les cavernes du Temps en elles-mêmes c'est pas grave hein, Mais ça représente très bien toute l'extension en fait Ça représente tout bien Burning Crusade Vous kiffez Liden On va vous le faire tuer Vous kiffez Keltas On va vous le faire tuer Vous kiffez euh, Dame Vache On va vous la faire tuer Vous kiffez Zul'jin On va vous le faire tuer Voilà, et du coup ça détruit plein de possibilités scénaristiques Juste parce que voilà, vous avez aimé ces bras là Donc on va, vous les, on va vous les faire chasser, vous allez récupérer du loot Faire des selfies en récupérant les lames d'Azinot Waouh, c'est incroyable C'est ainsi que euh, Burning Crusade se termine L'une des pires extensions de World of Warcraft en termes de scénario qui a massacré, comme je vous l'ai dit, plein plein plein plein de schémas euh, narratifs possibles, Un pur, euh, du pur fan service, euh, du pur mauvais fan service, c'est comme ça qu'on fait du mauvais fan service, hein. euh... mais encore une fois à l'époque ils avaient pas de trame scénaristique vraiment bien établie et c'était vraiment on surfe sur, sur ce qui marche et si on veut vendre du World of Warcraft, bah on va vous faire, vendre, on va vous faire tuer du personnage connu et sans, sans penser à l'après en fait, ils pensaient pas dix ans après que ça continuerait à avoir autant de succès et que bah oui tu viens niquer toutes tes intrigues en tuant tes personnages les plus connus. C'est, on va dire, la plus grande période de ce que j'appelle le Safari. Ça a commencé avec Naxxramas et Vanilla. Burning Crusade, est, on est au, au firmament du, du, du Safari. Ça continuera avec Wars of the jusqu'à Cataclysm. Et à partir de Misto Pandaria, on fera du nouveau, on fera du neuf. Mais c'est vrai que bah, voilà, le Safari va continuer dans Wotelka et dans Cataclysm. Heureusement, Légion corrigera une bonne partie des merdes de Burning Crusade. Malheureusement, pas tout. Hein, Keltas, Dame Vache, c'est fini. Hein. Alors peut-être que Keltas reviendra un jour, mais c'était à Légion. Légion aurait pu être l'extension qui ramenait Keltas mais bon c'est dommage. Au moins Légion a sauvé Illidan on va dire mais il euh, y a plein de personnages de Burning Crusade qui sont morts ou qui ne sont pas utilisés. Légion a pas pu faire. Il y a un moment donné où il y avait tellement de choses à rattraper que Légion ne pouvait pas tout faire et pour ceux qui ne le savent pas Légion c'est vraiment, alors ça n'a jamais été dit comme ça hein, mais Légion c'est du Burning Crusade 2 c'est ce dû... un peu ce qu'on aurait dû faire avec euh, Burning Crusade. Donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà pourquoi je n'aime pas Burning Crusade, voilà pourquoi Burning Crusade est une mauvaise extension en termes d'histoire, en termes de lore. Voilà pourquoi j'ai du mal avec World of Warcraft, puisque c'est à cause de ce genre d'extension que l'histoire de Warcraft, de la licence Warcraft, a été euh, mise au, au chiotte, en fait, tout simplement. Et euh, pour passer après, c'est compliqué. Donc voilà, je vous fais euh, plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert les yeux, surtout sur ce qu'est Burning Crusade. Un immense safari, une immense blague. Euh, je vous invite, bien sûr. Il y aura énormément de corrections qui vont arriver par la suite en bonne ou en mauvaise, hein. vous avez Chronicles, vous avez les romans, vous avez, euh, vous avez également Légion qui vont revenir un petit peu sur ça, mais voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert les yeux, n'hésitez pas surtout à partager autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup qui font, oui, Battle for Azeroth, l'histoire c'est de la merde, euh, à l'époque Burning Crusade et Wotelka c'était bien meilleur, montrez-leur ça, montrez-leur ça, parce que oui, quelle belle extension euh, Burning Crusade. Merci à tous encore une fois, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager autour de vous. Il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur Burning Crusade. En même temps, euh, bah c'est une des extensions préférées des joueurs, donc bon... faut leur montrer que c'est un peu de la merde en termes de scénario. Voilà, je vous fais plein de bisous. Il y a des références d'autres vidéos dans la description. Allez, plus, plus